Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach 23ème épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Et ce que vous avez devant vous, c'est un homme requinqué qui rentre d'Écosse. J'étais à Édimbourg ce week-end, c'était absolument magnifique. C'est un pays que j'ai découvert de A à Z, et c'est vraiment de la frappe. Alors de A à Z, je suis en parce que j'ai fait que la capitale, mais au global, j'ai quand même découvert un petit peu le pays, et c'était super. Les Écossais sont géniaux, la ville est sympa, il y a du verre partout, c'est très cool, je vous le conseille. Si vous hésitez à ramener votre copine ou vos potes quelque part, c'est vraiment une belle adresse. Évitez juste les mars-frits qu'il y a dans la carte des desserts des restaurants. C'est absolument une horreur, j'ai testé pour vous, c'est pas bon. Voilà, donc il y a une légende qui fait qu'il... Font, qui, qui mettent de la pâte à beignet dans de l'huile bouillante avec un, une barre chocolatée au milieu, c'est horrible. Vous vous en passerez aisément. Mmh. On se retrouve pour une très très belle émission. Il y a, euh, pour l'instant, cette saison se passe très très bien et j'en suis ravi. Il y a de très bons invités que vous allez pouvoir retrouver dans les semaines à venir. Sachez que là, pour l'instant, je suis vraiment à rabord, tellement à rabord d'invités qu'il y a des moments, je pense, il est possible que certaines semaines, si je suis trop débordé, je fasse deux émissions dans la semaine. Je rigole même pas, mais je vous tiendrai au courant. Il faut pas non plus trop en faire pour regarder le petit plaisir hebdomadaire. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. On a prévu l'émission il y a très longtemps. J'attendais cette date avec plaisir il vient faire sa petite tournée sur paris il ne sera pas que ici ce soir je suis avec monsieur Zerator. comment vas-tu ouais ça va let's go <rire> Alors, je ne reviens pas d'Écosse, effectivement moi mais euh, mais je viens sur paris c'est déjà pas mal et euh, c'est vrai que ça fait très longtemps pour l'anecdote que zac m'a envoyé un message c'était il y a plus de six mois je crois oui plus de six mois et il m'avait dit ouais quand est-ce que tu montes et tout j'ai dit bah là ça va être compliqué en ce moment puis il y a eu le event machin puis après il y a eu fin d'année j'étais plus occupé machin et là je lui ai dit écoute là je viens sur paris c'est à toi que j'ai envoyé le message en premier j'ai dit mec est-ce que et là, ce moment-là, il m'a dit « Ouais, let's go !» Donc, je suis content qu'on ait trouvé une note. Quel honneur Que tu envoyé le message en premier Quel honneur ah, Écoute, euh, premier euh, pour servi. Je, je suis arrivé... C'est trop drôle parce qu'on l'a prévu depuis hyper longtemps, mais je suis le dernier à l'avoir annoncé. Oui, c'est vrai Non, mais attends, tu sais que j'étais en stream hier soir. Et en gros, il était genre minuit. Ouais. Et je dis « Bon, les gars, demain, je fais popcorn et tout. » Et tu sais, je marque un temps d'arrêt. Et je dis « Bon, et je fais un autre truc, mais... Euh... » C'est pas annoncé donc je sais pas si ça aura lieu et ouais, tout ouais. Et je fais, je fais ça fais roue libre je sais je le dis tu vois Je dis moi bah, je fais ça en roue libre demain Et ils disent ouais il en a parlé en stream t'inquiète Je dis bah, bah il est détente hein, c'est pas annoncé et non, tout bah. détente. Et là tu me dis ouais j'annonce à midi Je fais ok midi pour 18h <rire> <heures>, vas-y <rire> hey, y a pas que les gens de ton, ton émission hein, qui regardent l'émission C'est vrai à moi aussi euh, vrai, Je dois les prévenir moi <rire> Non c'est réel c'est réel En fait si tu veux euh, Et même dans le chat dites moi ce que vous en pensez En gros moi ce que j'explique En général j'annonce la veille si tu veux Donc ouais, là c'est juste que j'ai oublié mais sinon, bah super, je... Non mais super. je peux annoncer le jour même parce que je trouve qu'en fait quand c'est pas trop en avance Donc des fois même quelques heures avant, il y a une sorte de tension où les mecs se disent Ah, ouais. ah cette émission c'est dans quelques heures là, ah trop là, bien ouais. je vais suivre Non mais je comprends Par rapport à euh, les mecs qui euh, euh, annoncent par exemple des fois 5 jours à l'avance Et personne se dit ah dans 5 jours il y a un truc que je vais bien aimer Pourquoi tu fais pas un rappel alors dans ce cas là Parce, parce qu'il faut faire faut... les deux Parce qu'il faut faire deux tweets <rire> ouais, Désolé excuse nous <rire> Et ça c'est relou Alors que tu <rire> vois voilà, annoncer comme ça la veille ou alors quelques heures avant Bon quelques heures avant c'est pas le plus opti on est D'accord, mais euh, ça me dérange pas trop. Non mais y a pas de problème. Ça va, t'as la forme? Ouais, grave de fou, je suis requinqué là. T'as passé très, un bon week-end Très en forme, ouais, super week-end. Et en plus, bah, je suis, je suis là pour toute la semaine, donc euh, en plus je vois plein de gens que j'ai pas vu depuis longtemps et tout, donc euh, ouais, c'est top. T'as pris un petit Airbnb, tout ça? Ouais, ouais, bien sûr. On est, euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on est bien, on est bien. Je me suis même fait euh, monter un setup et tout euh, avec une boîte que je connais qui loue des PC, donc euh, voilà. Trop bien me, ça. Je me suis fait brancher le truc, comme ça, je suis venu léger pour une fois. Je suis pas, je suis pas venu en caisse avec tout mon setup. Je suis venu en train. Bon, j'ai même pris euh, ma petite mixette, mon casque, mon clavier, ma Histoire souris. C'est top, tu vois. Mais, euh, mais ouais, non, c'est cool. J'ai fait ça pour une fois. J'ai fait léger, bah alors que je reste une semaine. Donc, euh, donc chouette. Ouais, je suis trop content. Oh, si le mood est bon, si tout va Ah bien, ouais, ouais, ouais, ouais. Ça fait super plaisir et c'est cool. T'as raison Zach, les annonces en avance, c'est nul. Bah voilà, tu vois. Y non mais il y a avance et avance, <rire> bah, s'il te plaît. On est à 4h de l'émission, le gars il t'envoie un tweet. en fait, tout à l'heure. <rire> c'est bon, on est un escroc, on est un escroc. Ouais. Alors, on va faire cette émission et il faut savoir que monsieur Zerator est déjà passé une première fois. Euh, c'était il y a un petit moment déjà. Donc je vais pas refaire toute l'histoire de Zerator. C'était comme années même. Hein. Oui, c'était pas C'était genre en 2019 si c'était en 2019. 2018 bon. oh, 2019. <rire> on va en discuter de ça, il n'y a pas de souci. Donc en gros, comme euh, quand quelqu'un revient dans un au libre, je refais pas tout ce qu'on a ouais, fait déjà ouais. lors de la première émission. Bon. Je lui suis demandé de se présenter succinctement et ensuite on va reprendre là, sachant qu'en plus, quand j'ai préparé cette émission, j'écoute tout le temps, vous le savez, les anciennes interviews des personnes. Il se trouve que Zera a déjà fait plusieurs interviews, donc j'ai pu prendre des trucs et tout partout. C'était très cool. Enfin, ça, c'est pro, ça. Hein. Ils font pas tous ça, hein. ah, je te le, le, le dis. Hein, j'ai de fait des interviews vrai. on m'a posé les mêmes questions que j'avais répondu deux jours avant. <rire> voilà, tu connais un peu l'enfer, tu connais un petit peu l'enfer, mais histoire juste de, de bonne mesure de s'introduire, ouais. je vais te demander de, bah, juste de te présenter qui Études, où viens tu, d'où viens-tu et qu'est-ce que tu as fait à l'école et après on démarre gentiment. Ok vas-y. Euh, Adrien Zerator, 33 ans depuis euh, 7 jours. Mmh. Euh, ouais de fou. Euh, Montpellierain, natif et vivant euh, actuellement dans cette ville aussi. Je suis euh, créateur de contenu sur internet, surtout sur Twitch. Mmh. Et je fais probablement surtout de l'événementiel. C'est pour ça que les gens me connaissent. Ouais. Même si en réalité, si tu cumules dans l'année, ça doit représenter 10 jours par an. Mais, mais c'est pour ça que les gens connaissent ma chaîne. Voilà, événementiel sur Twitch. Tu stream depuis combien de temps Je stream depuis en avril, ça fera 13 ans. Oh. Ouais, c'est beaucoup, hein. ouais, beaucoup. Ça, c'est une longévité. c'est beaucoup, ça. Il y a un petit côté à se le dire, ça. Bientôt le consulting. Hein. <rire> bientôt j'arrête, bientôt le consulting. Non, mais c'est chouette parce qu'en plus, c'est un métier qui a vachement évolué. On streamait pas du tout il y a 13 ans comme maintenant. Non, pas euh, du tout. Donc, clairement, c'est euh, trop cool d'avoir vu tout avancer, de voir des gens monter, des gens arrêter, des gens reprendre, des gens euh, qui s'insèrent, de, de voir aussi l'audience qui change aussi. En fonction de ce qu'elle veut, ce qu'elle a, ce qu'on qu lui donne, ce qu'elle ce qu qu apporte aussi. Donc ouais, non, super, super métier. Je suis très content. Si, si c'était à refaire, je referais bien sûr. Quand on f... ça fait 13 ans qu'on fait un métier comme ça, est-ce que tu as un sentiment de faire le même métier que ceux qui l'ont démarré il n'y a pas si longtemps et qui sont, de, qui sont depuis imposés, tu vois Je pense qu'on fait quand même globalement tous le même métier. Si je parle du quotidien, ouais. je ne parle pas des événements. tu vois. Euh, si on parle du quotidien, on fait globalement tous le même métier. Par contre, euh, même si on fait tous le même métier, je ne pense pas qu'on le voit tous de la même façon. Ouais. Ça, c'est quasiment obligatoire, je pense, puisque quelqu'un qui a commencé le streaming euh, il y a un an, il ne peut pas le voir comme moi, je le vois, qui a commencé il y a 13 ans. Euh, mais à la fois, tu es quand même aussi un peu obligé de, le, de, de renouveler un petit peu ta façon de faire, ta façon de voir les choses souvent. Ouais. Parce que ça va avec l'air du temps et tu ne peux pas rester bloqué sur quelque chose que tu es ou que tu voulais être euh, il y a 10 ans. C'est impossible Totalement, totalement, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, tu as dit que tu étais passé en 2019, j'ai la date précise, 4 février 2019. Ok. C'était notre première je, émission. Je m'en souviens parce que c'était juste avant l'annonce de la Zilan Exactement. que j'allais faire à fin février. Euh, à la Lyon eSport, euh, c'était incroyable. Et je t'avais dit, ça va tout péter et tout. Ouais, ça va tout péter. <rire> ça tout péter. Non, ça, ça a a a tout, tout péter. J'ai fait un petit récapitulatif si tu as envie et je vais te le faire. Ouais. À cette époque, on est trois mois après le premier The Event qui avait passé le million d'euros pour Médecins Sans Frontières. Mm -hmm. On était à quelques semaines de la première Zilan et de la Trackmania Cup de Strasbourg. 4 ans plus tard, parce que ça fait quasiment 4 ans, ça fait 4 ans et demi. Ouais ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça. 4 ans plus tard, comment décrirais-tu ces 4 dernières années Oh putain, mec, c'est impossible. En quelques mots. <rire> tu vas y arriver. C'est impossible, ok. Euh, bah, C'était 4 euh, années euh, totalement explosives, tout est parti dans tous les sens, que ce soit pour tous les projets. Zealand, the Zeevan, the Dark Mania Cup pour les, pour les plus grands, mais il y a eu aussi Unexpected et Mandatory, typiquement, si je devais en ajouter deux autres. Mais. Euh, non c'était un truc de fou, tout est, tout est vraiment monté, l'audience nous a beaucoup fait confiance, euh, les streamers aussi nous ont fait confiance, j'ai ouais. fait plein de trucs avec plein de gens, j'ai voyagé, j'ai testé des milliers de jeux, j'ai euh, fait tellement de choses, j'ai presque l'impression que j'aurais pu faire euh, la même chose en 10 ans, mais sauf que ça a été fait en 4, <rire> c'était hyper intense, très concentré, parfois trop même, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, quelque chose quand même. Hein. Tu <rire> sens que t'as quand même profité ces 4 dernières années, est-ce qu est que tu sens que t'as évolué humainement ah. Bah, j'ai vraiment très évolué professionnellement surtout, et, et du coup humainement, parce que je pense que ça va un petit peu ensemble, surtout dans notre métier qui prend beaucoup de, de place. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est est quelque chose qui, est, qui a été hyper euh, enrichissant pour moi. Ça a été, est, comment dire l'inverse C'est vraiment impossible de dire l'inverse. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué en, fait, en, en préparant un peu cette émission, et que j'ai trouvé vraiment trop intéressant, où je me suis dit, ah oui, là, le monsieur il s'est donné. C'est quoi The Event 2018, c'est en novembre de cette année-là. Ouais. Donc novembre 2018. Zeland 2019, c'est en mai. Ouais. Trackmania Cup, c'était en juin, fin juin. Et The Event 2019, c'était en septembre. Ouais, vrai. Ça fait 4 events de grande ampleur en, 11 mois. <rire> en moins d'un an. Ouais, c'est vrai. En 10 mois avec 1, 2, 3 mois euh, ouais. entre chaque. Qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation pour faire un énorme event comme ça tous les trois mois bah Déjà, le premier truc que ça demande, c'est de savoir déléguer. Ouais. Ça, c'est le premier truc très important parce que je ne vais pas dire « ouais, ça demande du travail et tout ». Évidemment, ça, tout le monde le sait, tu vois, mais euh, ça demande de savoir déléguer. Je pense que c'est le point le plus important. Moi, j'ai la chance d'être super bien entouré, notamment avec Dash et avec ZQSD hein, qui sont nos mon partenaire depuis hyper longtemps, ouais. je précise d'ailleurs que ZQSD n'est pas ma boîte, je le reprécise, beaucoup de gens ne le savent pas, <rire> Mais moi je me suis déjà posé la question, ouais, je, sais, je sais même dans le milieu il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais toi t'es pas fondateur de ZQSD, non non non c'est des potes à nous qui ont fait une boîte et on bosse beaucoup avec eux, voilà. pour ceux qui Donc, nous écoutent euh... ZQSD c'est une boîte de production ouais, si tout, je pas fait. tout à fait une boîte de production euh, dans l'événementiel e-sport mais aussi dans le gaming, ils font aussi je sais pas moi des trucs en marque blanche mm -hmm. pour plein de marques, il enfin, n'y a pas du tout que du Zerator chez ZQSD et, euh, et voilà bref tout ça pour dire euh, bah, ça demande d'avoir beaucoup de gens qui sont, qui sont prêts à te faire confiance et à, et à écouter tes délires. Alors, euh, ça va parce que moi, j'ai toujours eu la chance de faire un truc qui plaisait aux gens. Donc, euh, si ça plaît aux gens, t'as des gens derrière qui te disent « Ouais, t'inquiète, on va y arriver ». Et puis, ça demande d'avoir de s'entourer aussi de gens un petit peu, euh, comment dire, euh, audacieux, ambitieux, je dirais. Parce que tu vois, quand je fais une Zilane, la première Zilane, et que je leur dis « Voilà ce que j'aimerais faire dans cette Zilane. Je voudrais que ce soit plutôt une émission plutôt qu'une LAN, etc. 200 joueurs filmés, de la grue. Je voudrais mettre des jeux comme World of Warcraft, machin. » en fait euh, n'importe qui c'est pour me regarder avec des gros yeux <rire> tu vas te dire euh, mais ça va être possible dans la conscience et eux ils disent bah, c'est très dur mais on va essayer de tout faire pour y arriver et ça c'est trop agréable donc, tu peux bosser avec des gens qui te disent ça va être très dur peut-être qu'il faudra faire des concessions mais on va essayer d'aller au max euh, pour tout faire donc ça c'est ouais, c'est un truc de fou bien sûr toi ton rôle dans ces organisations là c'est d'imprimer ta vision et eux c'est faire en sorte enfin d'essayer de faire en sorte du coup que ça ait lieu c'est comme ça que ça fonctionne est-ce que c'est ouais. eux qui des fois te disent ça là du coup vraiment pas possible alors ça là <rire> carrément on peut faire mieux que ce que tu veux c'est quoi un peu alors en fait euh, au début, je mettais beaucoup plus ma vision que maintenant. En ouais. fait, aujourd'hui, euh, En fait, au départ, c'est vrai que quand tu crées les choses, il faut que l'événement il, il ait un petit peu ta couleur, ta pâte, etc. Mais au fur et à mesure, c'est l'événement qui devient un peu lui-même sa propre marque de fabrique. Je pense notamment à la Zilan et à la TM Cup, où maintenant, il y a vraiment des codes euh, inscrits. Tu vois, on sait que voilà, Zerator fait les circuits, le spectacle sera comme ça, il y aura peut-être tant de joueurs. Euh, voilà, on sait à peu près combien il y aura de ancré. Machin. En fait, il y a, y, a y a des formats, c'est assez ancré. Pour la Zilan, pareil, on sait que ça va être à peu près une dizaine de jeux, à peu près euh, tant de joueurs, machin. Et en fait, aujourd'hui dans les discussions et même de l'an dernier en tout cas quand il y a eu plus de Trackmania Cup ou de Zilane euh, les gens qui travaillent avec, sur ça avec moi ils me disent ah mais regarde là on pourrait faire ça en fait ils sont beaucoup plus force de proposition Donc, maintenant qu'ils ont compris le code en fait ils peuvent dire ok alors que c'est vrai qu'au départ ils osent un peu moins parce qu'ils bah, ont l'impression que je dois imposer ma vision du truc. Mais moi, je suis tout à fait demandeur et les gens sont en général très force de proposition et d'initiatives. Et puis ils peuvent se le réapproprier. Une fois qu'ils ont capté un petit peu le code et que tu as repris ouais, vision, ils peuvent aller un peu au-dessus. En fait, c'est bien et je pense même qu'il le faut. Parce qu'en fait, pour que ton événement se renouvelle, il ne faut pas que tu sois le seul à en avoir la vision. Sauf si vraiment tu es un génie et que tu as 15 ans d'avance. Mais bon, moi, je ne prétends pas du tout avoir ça. Le, le truc, c'est avoir une super idée, c'est cool. Mais quand, quand des gens qui t'aident à l'améliorer sont là et sont for force de proposition, c'est super. Est-ce est est que quatre ans après, le, ce rythme-là de cette année 2019 en particulier, est-ce qu'il n'était pas trop élevé Ou alors, est-ce que pour toi, c'est un rythme qui était OK, que tu serais prêt à répéter Écoute, euh, je crois que depuis 2018, chaque année, j'ai dit l'an prochain, il faut vraiment qu'on se calme. <rire> je l'ai dit chaque année. Dash en serait, uh, serait témoin, vraiment. Tous les ans, j'ai dit non, mais là, c'était vraiment une année de fou. L'an prochain, il faut souffler, machin. Euh, je l'ai encore dit l'an dernier, en 2022, qui en fait, 2022 était mon année la plus chargée. C'était ouais. vraiment celle-là de très loin. C'est l'année la plus intense professionnelle que j'ai faite de toute ma vie. Euh, et, et là, en 2022, je crois que j'ai réussi à me dire que l'année 2023 serait plus calme. Et je pense qu'on va y arriver pour la première fois. Parce que c'est aussi vraiment une volonté très importante. Je pense qu'il faut... Euh, euh, bon, bon, après, j'ai vraiment dépassé les limites presque de mon corps et tout en 2022. Enfin, c'est vraiment aller très, très loin. Ouais. Donc, mais 2019, non, j'étais pas trop dans ce truc-là, honnêtement. 2019, même si je me disais faut se calmer, ouais et tout, j'étais quand même dans le très enjoué, dans le mood. Vas-y, on y va, tu vois. Et, euh, et, et c'est vrai que c'était. Euh... Après, il y a des choses qui arrivent euh, un petit peu sans, sans qu'on le veuille. Enfin, tu vois, tu me dis ouais, en 11 mois, il y a eu ces trois events et tout. Moi, je le découpe pas comme ça. Moi, je me dis il y a un event, puis on a trois mois pour en faire un autre, puis on a encore trois mois pour en faire un autre. Tu sais, en fait, je découpe pas en un an, tu vois. D'accord. Je découpe. En, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire Mais le problème, c'est que maintenant. Si je veux prévoir un truc dans six mois, il faut que je le pense quand je suis en train d'organiser un autre event. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même tu vois, en 2022, quand on préparait Bercy, bah, en fait, j'étais encore en train de faire la ZLAN ou, ou, le, ou le The Event. Tu vois ce que quand je veux étais dire au milieu de plusieurs trucs. Pendant que j'étais à Bercy, il fallait que je valide des trucs pour le The Event qui avait lieu deux mois plus tard. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et ça, c'est pas facile de faire la gymnastique entre tous les events tout le temps en, en, en ayant une sérénité créative et de se ouais. dire en fait, ça, ça va être bien dans trois mois, même si là, je suis en pleine TM Cup et il faut que je pense à mes circuits que je vais faire demain tu vois, ou à la ZILAN ça c'est dur, le jonglage entre plusieurs événements parce qu'il faut de l'avance et en fait, plus on a d'ambition dans les events plus il faut de l'avance. Bah oui. Et du coup, c'est vrai que ça, ça a apporté un petit peu un, un côté compliqué. Alors qu'avant, on était plus dans le truc, un event, puis un autre, puis un autre, puis un autre, on découpait plus. En 2022, tu as dit que tu as eu du mal, que même à des moments au niveau de ton corps, etc. C'est quoi Tu sens que tu as failli burn-out Il y a eu un bail comme ça Ou alors peut-être que tu étais très fatigué par moment C'est quoi Ouais, alors, j'ai pas fait un, ce que j'appellerais un burn-out. J'en ai fait un seul en 2017. Ça m'était arrivé. J'en ai un petit peu parlé. Je veux pas forcément revenir dessus. Mais en gros, je, je connais maintenant les signes de mon corps et, et des proches qui m'aident beaucoup à les détecter aussi donc j'ai pas fait un, un burn-out en 2022 mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté voilà euh, wow, euh, je, je sais que c'est intense je sais que ça vaut le coup les expériences sont incroyables mais quand même euh, vivement euh, vivement que ça se calme quoi je vois. <rire> donc euh, mais ouais typiquement la, la semaine où il y a eu Bercy euh, et qu'en plus après on avait les annonces de The Event et qu'il y a eu toute le, toutes les discussions autour du The Event puis après le The Event machin euh, voilà là euh, j'avais besoin de me calmer et d'ailleurs je me suis pas mal calmé là ça fait on va dire 3-4 mois que je suis un peu plus retourné dans ma grotte à faire du jeu vidéo. Mais là, ça y est, là, je passe la seconde. Là, ça y est, <rire> Là ça y est je me suis bien reposé. là. C'est énervé. Ça. Je me suis bien reposé. C'est paradoxal parce que j'ai l'impression que ces moments où en fait, c'est trop drôle. Parce que moi, j'avoue, de temps en temps, je me passe sur ton stream ouais. et, et des fois, je suis fasciné. Quand de quoi je, Quand je vois que tu fais tes setups grotte à jouer à WoW 8 heures par jour, <rire> je te cache pas, j'ai une fascination. Tu vas me clasher là, tu vas me clasher. <rire> en fait... Pour beaucoup, 8 heures par jour de wow, ce serait très demandant. J'ai l'impression c'est reposant. Ah mec, il je... n'y a, a pas un seul moment dans l'année où le temps passe plus vite que ça quand je fais 8 heures de stream de WoW, je coupe le live et, et je continue de jouer, tu vois. Oh, vraiment, je suis, je, non, je suis un peu un malade avec ça. Mais heureusement, c'est des périodes très très intenses, mais très courtes aussi. Moi, je ne peux pas jouer à WoW pendant un an non-stop, ça ouais, ouais, ouais, ouais. En gros, je fais un mois. Pendant un mois, je suis un dégénéré. Mais, mais c'est vrai qu'après, j'arrête. Mais, mais ouais, ouais, non. Les, les MMO, c'est quelque chose d'un peu spécial sur ma chaîne. J'en ai fait un petit peu de plus en plus. Là, j'ai fait FF14 il n'y a pas longtemps, en ayant, en ayant une semaine à, au ski avec, avec des potes et tout, c'était incroyable. Mmh. Et, euh, et je teste de plus en plus des MMO parce qu'en plus, c'est un genre de jeu que j'adore et qui maintenant peut intéresser l'audience. En fait, j'ai compris que le MMO, si t'en fais pendant un mois, c'est la merde. Ouais. Mais si t'arrives à faire des épisodes d'une semaine, les gens, ils te suivent. Donc en fait, là, j'ai fait la même chose pour World of Warcraft fin, fin décembre. On, on s'est mis dans un hôtel à 20. Euh, pour FF14, j'ai fait une semaine euh, voilà, à la montagne avec Antoine Daniel, Kenny, Lapi euh, et, et Florence, euh, angle droit. Et, et c'est vrai que euh, j'aimerais bien faire des trucs comme ça. J'ai compris qu'en fait, si on, si on veut faire du MMO Sport pour l'audience, il faut le faire de manière très courte, très sporadique. Et pas trop abuser. Ouais. Parce que c'est au bout de la troisième semaine, le mec ouais, qui dit ça fait <rire> déjà 20 jours, t'es sur ton MMO. Clair. Prendre le, le bateau en marche, c'est difficile. Non, c'est impossible, c'est impossible. Est-ce que t'es conscient que toutes ces initiatives dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure, tu vois, ces ouais. événements, ces choses comme ça ça t'a donné une sorte de statut un peu de, de papa, entre guillemets, dans le Twitch game. Et que tu le veuilles ou non, d'ailleurs. Ouais, surtout que je ne le veuille pas, mais ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça Parce que c'est vrai que quand tu prends la parole, quand tu discutes, et aussi avec l'expérience que tu as et tout ce que tu as fait, tu as souvent été pionnier. Du coup, c'est vrai qu'il y, y a un moment où on va plus t'écouter, ou en tout cas, ce sera écouté. Ouais. Tu penses quoi un petit peu de ce statut-là Bon Déjà, je pense que c'est un peu overrated. Enfin, en gros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... Bien mal placé serait celui qui pourrait survoler tout le Twitch game en étant omniscient et en disant je sais ce qui peut marcher, ce qui marche, mon avis prime, etc. Donc ça déjà c'est impossible. En plus maintenant, je pense que c'est encore plus vrai depuis la fin du confinement, euh, qui pour moi est une vraie période de cassure sur Twitch, où ouais. on a vu des choses extrêmement différentes émerger. Euh, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Euh, mais euh, mais en, en vrai, pour les bonnes choses, surtout pour le meilleur, je trouve. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a eu une, une, vraie, euh, une vraie différence euh, avant après ce, ce truc-là. Et aujourd'hui, il bah, y a des gens qui sont, euh, qui sont beaucoup plus spécialisés dans certains domaines que moi, je n'ai jamais fait de ma vie en live. D'accord. Euh, bah, je pense notamment tu vois, au sport, euh, au react, au, au lifestyle. Tous ces domaines qui sont un peu plus éloignés de moi. Live VRL. c'est ça. Live IRL tout ça. Euh, effectivement, moi, c'est des trucs que je connais, que je sais faire, que je pourrais faire, mais qui m'intéressent moins et... Je, qui intéresse moins mon audience, me dirige vers d'autres choses, je pense. Donc, euh, donc voilà, il y a des gens qui savent mieux le faire, etc. Donc euh, aujourd'hui, c'est tellement vaste. Et, et qu'est-ce que j'en pense, ouais, d'être le papa de Twitch et tout Je pense que déjà, c'est moins vrai qu'avant. Euh, parce que justement, ça s'est beaucoup diversifié. Et en fait... Euh, en gros, avant le confinement, je pouvais dire que je connaissais quasiment tous les streamers qui vivaient de Twitch et beaucoup de gens pouvaient le faire d'ailleurs. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'était un milieu qui était encore assez petit. Aujourd'hui, je pense que ça a beaucoup grandi et c'est mieux en fait, puisque comme ça, il y a plus de choses, il y a plus de diversité, il y a des choses différentes, des gens qui osent des choses, etc. Donc, ouais, non, c'est vachement cool. Et, et en fait, je pense que c'est en train de, de passer. Ce Très truc bien. de Zerator et le papa du Twitch game et je pense que c'est mieux. D'accord. En fait, je pense que c'est nécessaire et euh, moi, je ne veux pas représenter Twitch France. Enfin, tu vois, ce n'est pas mon rôle, ce okay. <rire> n'est pas, en... pas mon rôle. En fait, je fais mon contenu, euh, pas dans mon coin parce que je fais des trucs avec plein de gens, évidemment, mais je fais mon contenu dans ma, on va dire dans, ma, dans mon expertise, dans ma zone qui est plutôt au jeux vidéo gaming, entre guillemets, et, euh, et voilà. Et après, euh, chacun peut faire ce qu'il veut. Ouais, et après, pour du sport, il y a un tel, pour euh, d'autres ouais, événements, il y a ça. un tel, etc. Et pourquoi pas, tu vois Tu penses que c'est mieux comme ça bah, disons, en tout cas, euh, il ne faut, ab faut absolument pas que, que n'importe quel milieu se concentre autour d'une personne. Très bien. Pour moi, ça, ça, me semble, ça me semble être ultra mauvais. Les monopoles sont toujours mauvais, oui. je pense. Et alors que dans l'influence, encore pire, je pense. Donc, <rire> Donc non, non, évidemment, c'est bien. Il euh, y, y a certains monopoles qui peuvent être bons de temps en temps, mais là, on part dans le politique. <rire> ah ouais, genre quoi <rire> Genre quoi ah, C'était pour la petite vanne. Il n'y okay, a, okay, okay, okay. a pas de problème. Euh, en parlant de papa, en fait, il y a un truc que j'ai bien kiffé, tu vois, c'est que vu que tu es un peu un ancien, tu as fait partie de ceux qui faisaient beaucoup de LAN et notamment d'événements francophones. Et là, je parle un peu des, des sports des Gamers Assembly, ouais. des Dreamhack et consorts. Est-ce que c'est une époque qui te manque, cette époque-là où ça partait à 5 pour aller faire une LAN CS, LOL, StarCraft, peu importe, bref le jeu que tu veux. Est-ce que ça te manque ces circuits et est-ce que tu le considères un peu mort Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu hmm. mort ce circuit-là, Moi je kiffais bien à l'époque 2017-2018 quand il y avait ces événements sur Twitch tous les 2-3 ouais. mois, alors que là j'ai l'impression que c'est beaucoup moins là, enfin différemment tu vois. Bah alors euh, mort, euh, oui et non. En gros je pense que c'est aussi lié au fait que comme Twitch se mainstreamise, il devient de moins en moins jeux vidéo. Ouais. De, voilà, de, un peu comme l'a connu YouTube à la grande époque Minecraft Call of Duty. Bien sûr. Tu vois, qui est devenu après podcast et après qui est devenu autre chose. Mmh. Moi, je, moi, je prends ça. Et donc, on est en train de subir, enfin pas subir, mais vivre le même truc sur Twitch. Moi, je dis subir parce que ça, ça peut retomber sur moi, mais est, on est en train de vivre la même chose pour le meilleur et pour le pire ouais. sur, sur Twitch. Et en réalité, euh, à mon avis, c'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'on les voit moins, je pense. Euh, bon, après, il y a moins de l'âne bien sûr, mais tu vois, le, le, la, la grande... Euh, le, les, grands, les deux grands événements, c'est Lyon eSport sport Gamer Assembly, les deux grosses LAN de France ouais. existent encore, ouais. a priori, tu vois Donc euh donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Euh, moi, j'y vais, je vais à l'Alliance e-sport euh, tous les ans, depuis je ne sais même pas combien d'années, ça doit faire 10 ans maintenant. Mm -hmm. euh, la gammeur assembly, j'y vais un peu moins, parce que, bon, à Poitiers, frère, enfin, voilà. <rire> ah, Excuse-nous, hein, ouais, Excuse-nous d'étirer, mais. Le futuroscope, une année, deux ouais, années. Ça... <rire> Vas-y, Poitiers. Non, puis, euh, puis euh, voilà, c'est plus loin, il n'y a pas forcément tous les jeux auxquels je joue tout le temps, etc. Et, et, et ça tombe à des périodes un peu moins pratiques pour moi, en plus, la gammeur assembly, voilà. Donc, euh, voilà. Mais bon. En gros, est-ce que moi, ça me manque bah, Oui et non. J'ai aussi d'autres envies, mais j'en fais quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire que là, bah, la Lyon eSport, j'y suis, euh, suis allé cette année. Alors, j'ai quand même joué, tu vois. J'ai oui. eu une équipe à la Lyon eSport. J'ai oui. joué à Valorant. Ouais. J'ai fait une, une équipe Valorant Et... Franchement, je pense pas qu'il en faudrait trop. S'il y avait une LAN tous les trois week-ends, comme j'ai pu euh, vivre à CS quand j'avais 15 ans, tu vois. Là, ce serait un cauchemar. Enfin, ouais. en les pixels et compagnie. Voilà, les pixels, les, les Bconnect, euh, tous ces trucs. <rire> machin. Impossible, tu vois. Mais, euh, mais, mais par contre, le circuit des LAN euh, est de moins en moins fort parce que les éditeurs le réfrènent beaucoup. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'eSport, ce serait un autre sujet, mais euh, l'eSport est très, très enfermé par les éditeurs et ouais. le circuit amateur a beaucoup de mal à survivre. Oui. En tout cas, pour les jeux d'eSport tier 1, euh, voilà je pense euh, notamment à Valorant je pense notamment à LOL euh, ça il y a Riot Games mais il n'y a pas que il y a aussi Rocket League qui empêche pas mal de, de diffusion de choses comme ça il y a que CS qui euh, survit dans le circuit amateur qui s'en bat les couilles de tout ce qui est fait à l'amateur donc les gens ils font leur petite LAN euh, Smash venez, aussi Ouais, Sm alors, euh... Smash, il y a un nombre d'événements, mec. Ouais, ouais, alors Smash, je le compte un peu moins dans les LAN parce que quand tu dois pas déplacer ton PC, J'estime que c'est plus simple okay. <rire> d'organiser un event <rire> effectivement. Mais, mais oui, en tout cas, non, mais je, là, là si on parle des regroupements jeux vidéo, effectivement, il y a aussi Smash qui, là, c'est même joué dans les bars, dans des regroupements, dans des, dans des conventions et tout. Ouais. Mais, mais pour une LAN, en tout cas, où, tu sais, ben bah, voilà, faut forcément, pour chaque joueur, il faut une table, un câble IRG45, l'électricité, machin, c'est un peu plus chiant. Il euh, y a que CS qui survit dans le circuit amateur. Mais paradoxalement, il s'effondre en termes de viewership en Occident. Donc en fait, euh... tout en tapant ces records de joueurs ouais. tous les deux week ouais, bien sûr, on comprend que... rien. Et j'en ai parlé un peu sur Twitter il y a, il y a quelques <rire> jours là avec les rumeurs de, de CSGO2 et tout. J'en ai parlé, c'était super intéressant. J'ai eu des discussions hyper concrètes avec des gens sur Twitter. C'était incroyable, tr... ça m'est jamais arrivé quasiment et j'ai trouvé ça super cool. Mais euh, donc voilà, il n'y a quasiment que CS qui survit dans le circuit amateur et dans les LAN streamés. Bah, il y en a de moins en moins, je pense, parce que les éditeurs veulent de plus en plus euh, le contrôle. cont contrôler ce qui se passe. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais ouais. Des discussions concrètes sur Twitter Ouais. Non, truc non un truc de fou. Non, c'était un truc de fou. Il y a quelque chose, là. Des gens qui m'ont posé des arguments, je contre-argumentais, ils disaient, ah oui, mais... ah oui, mais. Et de temps en temps, un mec qui pop, je te ratio entre deux tweets. Normal. Non, mais c'est normal, tu vois, tu connais. Mais bon, tu lui réponds pas, tu dis silence, on discute, là, et puis tu parles à l'autre. Et puis. Et ouais, ouais, j'ai parlé à ouais, une bonne dizaine de personnes. C'était énorme. CS2, petit niveau de hype, quand même Zéro. En fait, en fait. Non, mais. Non, mais il y a. Avait... Non, mais. Ah, non, naturel de la réponse. Tu attends, attends. es bonne... ah, zéro. <rire> non mais je vais je vais appuyer mon Non mais attends. Appuie, il y a pas de souci. Mais c'était très drôle. Je y vais, y je ta vais ta appuyer passe. et pas là où ça fait mal. Non, je vais je vais appuyer mon, mon propos. En fait, oui, je l'étais. Tu vois, j'ai vu CSGO2, j'étais en mode Oh, wow, truc de fou! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, je fais un tweet, tu vois. Je cite les, le gars qui dit qu'il y a une rumeur et tout. Ouais. Et je dis est-ce qu'ils vont changer le business model? Est-ce qu'ils vont changer le moteur? Est-ce qu'ils vont rajouter des trucs? Est-ce qu'ils vont développer un game as service comme le font Fortnite, Valorant, machin? Ouais. Je fais qu'est-ce qui va se passer? C'est ouf, tu vois. Et là, en fait, beaucoup de gens me répondent en disant non, mais en fait, il y a de grandes chances que ce soit juste une actualisation du moteur de source à source 2. D'accord. En fait, le jeu soit le même. Ok. Que ce soit la même chose. Parce qu'en plus, CS est un jeu qui continue pour l'instant de monter et de se stabiliser. Donc, c'est très dangereux de le changer. En fait, il n'y a, a pas de grande raison pour le changer alors qu'il fonctionne comme ça. Donc, euh, donc euh, en fait, source, euh, CSGO 2 ne sera probablement pas CSGO 2, ce sera CS Source sur... Source 2. Okay. Enfin, CSGO sur Source 2, pardon. Genre, moi, je pensais que ce serait par exemple son lot de nouvelles maps, de nouvelles armes, peut-être des trucs comme ça. Non, je crois pas. Non, je pense pas. D'après ce, ce qui est en train de sortir. Et on en aura plus. À mon avis, on, en aura, on aura des nouvelles dans moins d'un mois, parce que, et, et voire même dans moins de deux semaines, parce qu'apparemment, ça, ça arrive en bêta et ah, tout. Apparemment, c'est Mais euh, Mais d'après ce que j'ai compris, ouais, ce serait une très légère refonte graphique, mais vraiment ultra légère. Euh, <coughs> à, à mon avis, le même système de gameplay, mêmes armes, les caisses qui restent, les skins qui restent, machin. Donc, euh, voilà, c'est. Oh, voilà, comme, tu vois, j'étais excité, et en fait quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, en fait ils nous font un Overwatch 2, tu vois, ouais, c'est okay. un peu la même chose. Du coup je suis ouais. un peu retombé, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être pas. C'est vrai que le 2 perd un peu son sens. Ouais, ça, de... Moi je viens Mais... d'une époque où quand tu sortais le 2 d'un jeu, enfin, Diablo 1, Diablo 2, Warcraft 1, Warcraft 2, <rire> je veux dire, euh, moi quand je voyais ça, c'était un changement total. Et ouais. là, bon, c'est un peu moins le cas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On parlait d'événements, 2020 arrive, bon, le Coco, hein, on va pas vous refaire un le dessin. Bon, Coco, tout cela met un break à l'organisation des événements. Donc... Mais pas nous. C'est vrai, c'est partiellement vrai. Dans ce contexte, comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que vous l'avez vécu avec ton équipe Donc, Comment vous êtes organisé pour faire en sorte que ça se maintienne bah En fait, euh, on a essayé d'abord de viser les périodes un peu plus creuses. En fait, on a organisé tous nos événements beaucoup plus vite. En gros, on s'est dit... Euh, tiens, là, on voit que ça retombe, etc. Est-ce que ça va être possible Est-ce que les restrictions vont nous le permettre Parce qu'il n'était pas question de se là, dire. Là, on est voilà. en mai, juin 2020, ouais. Ouais, c'est ça. Il n'était pas question de se dire il y a des restrictions, mais on y va quand même, on s'en fout. Bon, il y a quand même la Trackmania Cup Bercy qui était annoncée pour je ne sais plus quel jour de juin, j'ai complètement oublié à l'époque, en 2020. Donc ça, il était impossible que ça ait lieu. On avait direct décalé en 2021, surtout que Bercy, il faut prendre les dates un an à l'avance. Puis tu avais six mois de concerts qui étaient en décalage, ouais, en train ouais. de se décaler, en train de réserver les dates, en mode moi je veux telle date, telle date. Donc c'était hyper compliqué. Euh, 2021, ben, rebelote pour Bercy, il n'y avait toujours pas la, la possibilité. Donc pareil, euh, un an et demi de concerts qui se décalent à 2022, il faut trouver ta date. Complicado euh, C'était vraiment chaud, c'était très très chaud. Euh, mais, mais sinon, pour tout ce qui est The Event et Zilan, on a quand même réussi à faire une un un The Event et une ZLAN en présentiel en 2020 et 2021 ouais, avec le Covid fort. et sans déclencher de cluster et ça c'était quand même euh, parce que ne s'agit pas d'organiser l'événement il s'agit aussi que ça n'organise pas un cluster donc on a réussi à faire ces deux, ces deux trucs et on a, on a fait tout ce qu'il fallait pour enfin on a fait le max qu'on pouvait euh, voilà distanciation masque euh, les gens se lavent les mains test enfin, avant pas, machin test et tout. avant effectivement donc euh, on a fait le plus qu'on pouvait on a réussi à pas déclencher de cluster et c'était vraiment cool parce que c'était un petit peu en fait c'était les, quasiment les deux seuls events twitch qui ont eu lieu en 2020 et 2021 donc euh, on était cool on était fier de pouvoir l'organiser sans qu'il y ait de problème parce que c'était pas juste l'organiser ça n'importe qui on aurait pu faire un event tu vois mais on était cool de, on était fier de l'organiser de se dire ça a lieu il y a pas de souci et en plus les gens ont aimé donc euh, ouais non c'était trop bien mais c'était galère parce qu'effectivement à chaque fois, on se disait « Ah ben tiens, là, apparemment, dans un mois et demi, deux mois, ça va être bon. » Donc, en fait, on peut s'y mettre, on peut organiser un truc. On ne s'y prenait pas à six mois, c'était quasiment okay. impossible. Donc là, c'était quoi C'est on appelle la salle, on met en place les règles, ouais, on ça. commence à prévenir les gens. La salle qui nous dit euh, bah, Vous voulez que quel week-end de bon, toute façon, enfin, <rire> c'est dispo. Hein. C'est comme... pas comme si ça se battait. Ouais, c'est dispo, <rire> les gars, venez. Hein. Donc, euh, ouais, en plus, il y, y avait des prix, effectivement. C'était plus simple d'organiser à cette période-là, paradoxalement. Et, euh, et voilà. comme il n'y avait pas de public, euh, tout était aussi un petit peu plus simple. Enfin, parce que, voilà, The Event et, et The Land, c'est des événements sans public, en tout cas, dans ces années-là. Et euh, donc, c'est. Voilà, tout était beaucoup plus simple, effectivement. Mais, mais pour Trackmania Cup, c'était impossible de faire un Bercy oui, ah en oui. 2020 2021. Ah oui. Est-ce que tu as peut-être une anecdote autour d'un de ces événements aux allures un peu particulières Ou genre tu as eu peut-être une petite galère d'orga, ou bah, un gars qui n'a pas pu venir, ou qui aurait dû, ou euh, un rebondissement, quelque chose, genre, peu importe bah L'exemple le, qui me vient, c'est le The Event 2020, je ouais. crois, qui a été fait en, en présentiel, mais avec une moitié de streamer en distanciel. Et en fait, ça, c'était le plus difficile. Alors bon, ce pas une superbe anecdote, mais c'est plutôt un rappel pour moi, parce que c'était public, en fait, on, les, les gens savaient qu'on hésitait, etc. Et on a hésité jusqu'au... Jusqu'à, ouais, à 72 heures, je pense, de okay. l'événement, où on se disait, est-ce qu'on annule tout et tout? Parce qu'en fait, on avait de plus en plus de gens, des streamers, qui nous disaient, bah là, je suis qu'à contact, euh, là, j'ai peut-être des symptômes, là, machin, là, ceci, là, cela. Et tu sais, tu te dis, oh, est-ce que je fais quand même mon truc Est-ce qu'on va être 5 dans la salle et 50 en ligne Est-ce euh... que celui est qui a le nez qui coule, il va pas nous faire foirer ouais, et tout C'est euh... ça. Tu te dis, est-ce que je prends le risque, en fait, de faire venir quelqu'un qui a des symptômes, mais il est testé négatif, mais est-ce qu'il vient quand même et tout Donc, ça, c'était vachement difficile. C'était hyper compliqué. En plus, bah, tu as tous les trucs euh, liés à la réservation de l'hôtel, de la salle, de la ville, de la fibre. Enfin, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. C'était un cauchemar. Et c'est vrai que ça, c'était un moment un petit peu stressant. Et du coup, on a fait euh, ce qu'on voulait pas trop faire, c'est-à-dire euh, certains chez eux, certains sur place. Mais on a, on a fait une exception pour cette année. C'était vraiment impossible de faire autrement. On n'allait pas juste dire aux pauvres gars qui avaient des symptômes. Ouais, bah, tant pis, hein, tu streameras ouais, pas. Bah, tu vas foutre, En fait, c'est horrible. Il n'y avait pas de bonne solution. Et à la fois, on voulait pas que ça crée un précédent. Parce qu'on voulait pas que l'année d'après, les gens nous disent, ah bah au pire si machin il vient pas il peut le faire de chez lui c'est tranquille tu vois en fait nous on aime le fait que les gens se rassemblent et en fait en 2021 ça s'est même pas posé enfin personne a dit au pire je le fais de chez moi enfin je sais pas comment dire en fait quand c'est revenu un petit peu plus à la normale ouais. les gens ont pas trop ont pas trop fait ça mais c'est vrai qu'on avait peur de se dire en créant ce précédent est-ce que ça va pas être un, un petit danger la pour les ouais voilà, c'est ça en tout cas on avait pas envie de ça pour le The event et euh, ouais donc ça c'était ça c'était le truc le plus stressant on va dire à 72 heures là c'est pas savoir si t'allais faire le The event ou pas en plus c'était les assauts t'as sélectionné les assauts je sais pas comment dire enfin il y a ouais, tellement trucs de gens, il y a des ouais. frais, il y a des ci, il y a des ça. Il y avait énormément de frais. L'annulation nous aurait coûté environ je crois 200 000 euros à l'époque. <rire> ou... Non, un peu moins, c'était genre 150 000. <rire> et euh, c'était des trucs pas annulables, hein, parce que tu sais c'est des réservations de salles, je ne sais pas comment te dire, tu dire, c'est pas des trucs, il euh, n'y a pas d'assurance spéciale anti-covid, ça n'existait pas, tu vois. Ouais, donc, bien sûr. Euh, donc ouais non, ça, ça aurait fait un petit peu mal. Et, euh, et en plus ça s'est très bien passé, en plus on a encore battu le record cette année alors qu'on ne pensait pas euh, comme d'hab enfin je ne vais pas te la refaire. Alors que c'est vrai quand même, mais je ne vais pas te la refaire. Donc ouais, truc de fou. Ah, je pensais pas que l'organisation d'un The Event est de manière candide, mais ça coûtait aussi cher Ça coûtait aussi peu cher à l'époque, c'est bien plus maintenant. Ah ouais <rire> Ah ouais, bien sûr. Bah, en fait, euh, bon, après j'ai un peu hint parce qu'à euh, partir de l'an dernier, on a fait un concert en plus. Donc bon, ça, c'est un peu du hint de ma part. <rire> parce qu'effectivement, euh, bah, maintenant, ça coûte quasiment le double en fait, en réalité. Euh, en plus, l'an dernier, on a carrément pris le zénith et tout. Puis les artistes se sont déplacés gratuitement, je précise, euh, bénévolement pour faire le truc. Donc... Euh, Effectivement, euh, on a démultiplié les coûts. Mais ouais. même avant, ouais, ouais, ça coûte, euh, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, mais ça, c'est pris, ouais. pris sur fonds propres C'est quoi C'est la vente des t-shirts Peut-être qu'ils encaissent mais ça C'est quoi le bail Parce que je ne bon. pense pas que chaque année, tu assumes à 100% ce coût sans avoir une sorte de retour. Non on ne prend absolument rien dans la cagnotte. Okay. C'est la grande règle du The Event par rapport à d'autres événements caritatifs. Les trois, les trois choses qui financent The Event, c'est les assos, Twitch et ZT Productions, donc ma boîte. Et euh, avant, c'était à égalité. Ouais. Aujourd'hui, euh, les curseurs se sont un peu baissés parce que moi je peux plus trop suivre à égalité avec les autres. Mais jusqu'en 2019-20, c'était à égalité, ouais. Ok. Et depuis, en gros, depuis qu'il y a le concert, c'est devenu trop compliqué pour ZT Prod de suivre. Donc nous, on plafonne. Et euh, ça dépend des années, mais en général, on, on plafonne. Et, et après, Twitch euh, complète un petit peu et les assos mettent pas mal. Puisqu'en fait, comme elles, elles ont le retour sur investissement. Elles peuvent se permettre de elles donner, permettre. je dis une bêtise, 50 pour recevoir euh, un million et quelques après. Euh... Ou 5 ou 6. <rire> Donc, euh, ouais. on donc, donc effectivement, nous, on parle aux assauts et on dit, ben bah, voilà, là, euh... après on leur parle aussi, c'est-à-dire nous, on leur dit si vous sentez pas que vous pouvez les mettre, que ça vous dit pas machin, nous, on fera autrement. En fait, on n'impose rien à l'assaut. On dit pas à l'assaut, tu vas venir aux The c'est 200k, tu vois. Cette discussion n'existe pas. Bien sûr. Mais, euh, mais ouais, effectivement, on a dû trouver ça pour grandir. Et en fait, c'est un modèle très sain et il n'y a aucune asso qui nous a dit bah, « what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Surtout que les asso, elles ont déjà ces budgets d'organisation événementielle, de communication, ouais, de déjà publicité. Intégré, ouais. ouais, ça existe déjà, ces budgets, ils existent. Donc juste, ils sont mis dans les Event au lieu de les mettre dans les tractations dans la rue et voilà. Oh, intéressant. Non, <rire> ou, mais... ou ailleurs, ou ailleurs. J'aime bien savoir un peu, même les gens et tout, je pense savoir un peu de l'envers du décor et tout, comprendre. Ouais, ouais. C'est grave cool, c'est grave cool. Au milieu un petit peu de ces événements, etc. et même c'est un peu en préambule, de, enfin c'est un peu l'après de ce que je t'ai posé un peu, plus, un peu plus tôt dans l'interview. Où se situe le Zerator qui stream en perso Est-ce que tu hmm. prends toujours du plaisir à le faire Est-ce que 13 ans après, c'est toujours cool Est-ce que ces périodes de gaming, etc. sont nécessaires entre les organisations de gros événements Est-ce que c'est ton, ton moyen de souffler Ça se situe où ouais, C'est une bonne question, parce que c'est vrai que, comme je te le disais en début d'émission, en gros, euh... Les gens, ils me disent « Ah oui, Zerator, le The Event Ah oui, Zerator, TM Cup. Ah oui, Zerator, Zilan. » Mais en fait, mi bout à bout, c'est trois events, c'est 10 jours dans l'année. Et en fait, moi, je suis streamer 365 jours par an. Ah oui, <rire> et, les gens, et les gens, ils oublient un peu. Euh, enfin, en tout cas, ceux qui suivent les gros events. Et tu vois, il y a, y a des gens parfois qui arrivent sur mon chat et où, où je vois des gens dire dans d'autres émissions parfois « Ah ouais bah moi, Zerator, je regarde parce qu'il y a les events et tout. » Et je comprends, tu vois, parce qu'en fait, je fais du contenu tellement niche en dehors des événements. Je comprends tout à fait. Euh, où est-ce que ça se situe bah, C'est la part la plus importante en réalité. C'est paradoxal, mais je fais beaucoup plus du stream perso bah que oui. l'organisation de The Event bah dans oui. l'année ou de Zilan, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, c'est hyper important pour moi et surtout, ça me permet de, de souffler, de me recentrer, de faire des trucs un peu plus... Euh, qui me ressemble. Euh, parfois de discuter avec les gens aussi parce qu'en événement c'est beaucoup plus compliqué de discuter avec, le, avec tout le monde donc ouais ça permet de faire des trucs euh, vraiment cool et en plus euh, ça finance les projets parce bah qu'en oui. fait entre les op les streams perso machin bah ouais faut, faut pas le nier il y a aussi ça tu vois donc euh, donc ouais non c'est hyper important et, et c'est une très grande place mais c'est une place qui est moins visible mais en temps c'est beaucoup plus de temps en mmh. réalité donc euh, voilà après je suis pas un streamer qui stream beaucoup dans ceux qui stream du jeu vidéo. Bah T'as quand même un bon volume je, je regardais 120 130 heures par mois c'est quand même Non bien, mais je stream plus que des gens comme Amine, mais je veux dire, je stream moins que des gens comme euh, je sais pas qui ferait beaucoup de jeux bah, vidéo, Tommy ou des, des mecs comme, comme, comme Gibs, Tommy, Kamel, tu vois, je sais pas comment dire, ces gens-là qui, qui sont très focus jeux vidéo qui font quasiment que ça qui, qui stream presque tous les jours euh, du jeu vidéo. Euh, je suis pas dans ce truc là, je suis un peu l'entre-deux, tu vois, je suis entre le, entre le gamer hardcore et, et celui <rire> qui live 50 heures par mois. Bah, je suis un peu entre les deux parce qu'en fait, j'aime bien faire les deux mmh. et du coup, euh, je voilà, en fait, je, je me lasse un peu vite de, de ce que je fais et de ce que je connais donc j'évite de. De me fixer sur des trucs. Et, et donc, ça crée cette espèce de, de, de, de, de diversité de contenu sur ma chaîne. Pareil pour les jeux vidéo, tu vois. Moi, quand je me fixe sur un jeu plus d'une semaine, les gens, ils pètent un câble, tu vois. Ils sont là, bon, tu nous gaves, euh, vas-y, change de jeu. Euh, là, j'ai eu ma période de Games The Storm, il n'y a pas longtemps, qu'il y a un jeu de gestion horrible. Arrive, tu arrives, tu ne connais pas le jeu, impossible à suivre. Ouais, c'est okay. comme un MMO, tu vois. Quasiment comme un MMO. Et, et quand j'ai ma période MMO, c'est la même chose. Les gens, ils disent, bon, euh, tu feras un tweet quand tu arrêteras pas wow, parce que <rire> c'est cool, sinon les lives. Mais voilà. Donc, euh, je suis passé de streamer multigaming à streamer qui fait des périodes courtes et intenses sur des jeux à Créateur d'événements, et en fait, là, je mélange un peu les trois en même temps. Donc, euh... Mais ouais, non, c'est trop cool, j'en ai besoin, évidemment. Je pense que d'ailleurs, c'est possible. Enfin, si un jour je devais arrêter le streaming, je pense que j'aurais plus de périodes où je joue à des jeux vidéo en slip chez moi que des événements de temps en temps. Tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, en fait bien sûr, euh, bien sûr. En fait, c'est ça, moi, que j'aimais à la base dans le streaming c'était partager la passion du jeu vidéo, discuter avec les gens, interagir, voir comment ça. Ça reste se passe. le cœur de, de, de métier, on va dire. Ouais, c'est ça, et, et en fait, euh, comme les jeux évoluent, que les gens évoluent, que moi, j'évolue et j'ai pas les mêmes attentes, en fait, je. Tu vois, pareil, je peux pas dire que je fais la même chose depuis, depuis 13 ans. C'est pas vrai, en fait. Quand je jouais aux jeux vidéo il y a 10 ans sur Twitch ou sur Dailymotion, euh, en fait, rip. ça ça rip, ça n'avait rien à voir. Donc, en fait, c'est même pas le même métier. Donc, on a une grande chance, franchement. Comment tu décrirais, du, du coup, justement, cette commu qui te suit aussi quand tu joues aux jeux vidéo On enlève les, les, on va dire, les, les, les normies ou les gens qui suivent. Les te normies, su les, casual. ouais, les casuals. les <rire> casuals qui sans être insultant, mais qui te suivent que pour les gros events qui ouais. sont là quand il y a 50 000 viewers, quoi. Et ceux qui sont là quand t'en as 7, 8, 10K et que tu joues justement à ces petits jeux, comment ouais. tu as décrit cette commune C'est des gens qui te suivent depuis longtemps. Est-ce que tu penses qu'en 2022 en 2023, il y a encore des gens qui te découvrent, qui commencent à te suivre, des trucs comme ça C'est quoi ton avis Franchement, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne les connais pas tous. Et en plus, euh, certes, c'est des gens à qui je parle tous les jours, mais, euh, mais que je vois moins, forcément. Ouais. Enfin, que, je ne sais pas comment dire, comme je les vois tout le temps et jamais, je ne sais pas comment dire. Euh, c'est un, un peu étrange, la, la relation que j'ai avec ces gens-là, mais. Euh, mais en fait bah ouais alors il y a des gens qui me découvrent ça c'est sûr et certain parce que il y a encore des gens qui m'envoient des messages et tu vois dans mes lives justement de gaming un peu nocturne machin ouais. je reçois beaucoup ce message là à peu près à peu près textos ce que je vais te dire qui dit euh, ah ben bah, tu vois c'est marrant je t'ai découvert à ah n'importe quel gros event. 2014. N mais euh. en fait, je savais pas que tu faisais des streams aussi calmes que parfois tu jouais à des jeux comme ça. Et ce message-là, je le vois pas tous les jours, mais hyper souvent, tu vois. Et ça me fait, ri ça me fait rigoler de voir ça, parce que là, le grand exemple, c'est la soirée du lundi. La soirée du lundi, c'est le truc où moi, je stream avec Antoine ouais. et JDG qui sont extraits de YouTube avec une énorme communauté, plusieurs millions de gens et qui, du coup, oh, se sont intégrés à Twitch et qui connaissaient pas trop le milieu de Twitch et qui, et qui regardent quasiment que Antoine et JDG tu vois donc c'est vraiment des gens qui sortent très peu de ces, de ces chaînes là et en fait euh, mais qui ils ont quand même une énorme commune et il y a beaucoup de gens justement qui me disent bah, je t'ai découvert à la soirée du lundi okay. et euh, ça gueulait pas mal je n'étais pas trop fan et tout parce que euh, soirée du lundi voilà c'est le zoo euh, tu connais c'est genre la roquette Team Tarte de l'époque pour moi en tout cas et, et voilà et ils disent ben bah, voilà et, et là je, en fait je regarde tes streams mais c'est cool quand tu discutes aussi t'as pas comment dire ouais c'est autre chose mais on apprécie aussi ouais, voilà, donc c'est <rire> marrant de voir ça et après bah, comment je vois les gens qui me suivent depuis toujours bah en fait alors il y en a que je reconnais, il y en a que... Il y a des pseudos que je vois depuis longtemps, machin. Ah oh, putain, 8 ans de sub tu sais. Je, je, <rire> 8, 8 ans de sub. Non, je vais Dans 2 mois, ça fait 100 mois que les gens peuvent s'abonner à ma chaîne. Oh dans 2 mois, incroyable, tu vois. Oh là là. Et il y en a quelques-uns. Il bah, y en a moins que ceux, qui ont, que ceux qui ont pas 100 mois, bien sûr, mais il y en a quelques-uns. Et euh, ouais, c'est incroyable de voir qu'ils continuent de suivre. Je, je, te re, je te ressens parfaitement sur celle-ci. Aujourd'hui, j'ai eu un 89 mois. Euh, tu vois <rire> TV Pouk TV Pouk, big up à toi Big up à toi, mon pote TV Pouk, le boss Non mais c'est fou bah oui, c'est en fait, dingue En fait, comme on, était, on avait tous rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, il y a euh, 5, 6, 7, 8, 10 ans, en fait, c'est fou de, de voir qu'il y a des gens qui ont... Alors, il y a des gens, je sais, ils maintiennent le sub parce qu'ils disent soutien c'est cool, ils regardent pas tout, tu vois. Mais t'as quand même des gens qui, qui ont regardé la majorité, et de se dire, putain, ils ont, ils ont, ils ont suivi le truc, ouais. ils ont kiffé. Ils euh... ont vu l'évolution, ouais, ils ça. ont vu où, où est-ce qu'on a mené la chose, quoi, tu vois. Et en plus, moi, c'était sur Twitch, mais avant, j'étais sur Daily, et je sais qu'il y a des gens qui suivent depuis encore plus longtemps, tu vois. Oh là là. Mais par contre, c'est marrant de voir, quand je parle du truc, tu sais, genre, je parle de Dailymotion, parfois, des époques 2012, 2013, as des gens, tout, tout mon chat écrit, j'étais là, j'étais là, ouais, mon cul. <rire> Bande de <banders. rire> mon cul, mon cul. Vous <rire> étiez là, à zéro, il y avait 1000 personnes à l'époque, là, vous êtes 10 000, et vous êtes tous là, j'y jifu j'y ma bite. <rire> Impossible. Les caméras, ah. ces gens-là, ils les satellites Impossible, carrément. impossible, impossible. <rire> impossible. Numériquement, c'est impossible. Bah oui, non mais on est bien, on est bien, on est bien. En 2021, tout va peu, euh, le, le The Event, a toute une génération de streamers qui commencent à monter, Inox, Michou, Amin, Billy et d'autres, font un peu leur début cette année-là. Comment est-ce que tu as vécu cet événement-là et comment s'était passé à Sélection euh, Alors déjà, bon, euh, j'ai ouvert la voie mollo, euh, mollo quand même. dis hein. tu t'as ouvert l'événement. Ouais, okay, ouais, ok, ok, ok. Non, <rire> j'ai pas dit que c'est toi qui les as fait, en gros as ouvert l'event. Ok, ah, bon, ok, assez, oui, euh, oui, oui. Donc effectivement, on était dans une, dans une dynamique où on voulait... Euh que le The event s'ouvre à plus de choses. Ouais. Alors pas forcément grandissent d'ailleurs. C'est pas forcément parce que toujours on me dit ouais vous voulez crever les plafonds et tout. Euh, c'est au-delà de, ce, de cette volonté là. C'est plus de se dire on veut ouvrir à plusieurs communautés, des communautés différentes euh, qui suivent pas forcément Twitch ou alors des nouveaux des, nou des nouvelles personnes qui se mettent à streamer. Euh, bah, je pense notamment à Inox. Alors Billy Amin c'est un peu moins le cas parce qu'ils streamaient vraiment très très peu oui. avant le The event mais ils avaient commencé et il y avait vraiment quelque chose qui se créait autour d'eux. Donc, euh... Donc voilà je suis allé les voir un petit peu euh, de manière innocente et je leur ai dit bah écoutez si ça vous tente euh, franchement nous ce serait un plaisir ce serait trop cool et ils ont tout de suite répondu let's go on y va donc voilà comme, comme très souvent aux The Event pareil pour Michou et donc je voyais qu'en plus c'était pas, pas isolé sur Youtube parce qu'il y a tout un truc sur Youtube mais il y a moins de, de projets featuring rassembleurs sur YouTube clairement, que sur Twitch, clairement. et donc j'avais envie d un peu de les intégrer. Et le seul truc que j'avais en tête, c'est de me dire est-ce qu'ils vont streamer sur YouTube ou Twitch Et ils m'ont dit eh pas de problème, on streamera sur Twitch. Bon, moi ça m'a enlevé des pieds du pied parce que l'événement est aussi sponsor Twitch, même si c'est pas sponsor publiquement. Ouais. Et ils me le, le demandent pas. C'est supporté par Twitch. En fait, ouais. Twitch me le demande pas. Tu vois, Twitch m'a même dit ils peuvent streamer sur YouTube, on s'en fout. Mais moi je trouvais ça plus cool que tout le monde soit sur la même plateforme. Euh, voilà, ce serait peut-être pas le cas maintenant et tout, mais en tout cas à l'époque je trouvais ça plus sympa. Euh, comment s'est passée la sélection Bah Pff, franchement, euh, comme les années d'avant, enfin, je sais pas comment dire. Ou gros, comment se euh... passe une sélection de manière générale en fait, c'est un mélange de plein de trucs. tu vois. C'est un mélange de euh, euh, qui a... Qui... Est-ce qu'il y a des gens pertinents qui ont brillé ces 180 derniers jours, ces, ces six mois, tu vois, ces 180 derniers jours que les gens aimeraient voir, qui appartiennent à aucune communauté euh, <coughs> ou qui apporteraient quelque chose de différent, qu'on qu voit rarement ou jamais. Je pense à Papsan pour 2022, par exemple, tu vois. Euh, des gens comme ça qui font des trucs que font très peu de gens, voire personne, et qui, qui m'intriguent vachement, que j'ai envie de voir, tu vois. Après, il y a aussi, est-ce qu'il y a des communautés de... très fortes qu'on a rarement vues euh, qui, qui viennent un peu moins et tout, je pense, je sais pas moi, à Bob Lennon, tu vois, qui fait pas énormément de chiffres. Mais la communauté de Bob Lennon, c'est celle de Bob Lennon, ouais. et tu, connais, tu la peu ailleurs. Ouais. et tu la retrouves pas ou peu ailleurs, un peu chez JDG, Antoine et tout, mais très peu, et ils suivent que lui, et tu sais, voilà, quand, quand on a fait The Event, qu'on estimait être le plus gros, je me suis dit, faut qu'on invite les gens, voilà, qu'on qu n'a pas forcément invité les années d'avant, mais qui ont des communautés fortes, donc euh, je pense à ça, je pense aussi, il euh, y a des potes, on invite des potes, on s'en est jamais caché, il euh, y a des gens qui sont historiques aussi, qu'on invite depuis longtemps, alors pas tous, ouais, bien sûr. parce qu'au bout d'un moment, on peut pas tout garder non plus, et on aime bien, j'aime bien avoir... Euh, des nouveaux, de nouvelles personnes qui viennent aussi pour le The Event, je pense que c'est important. Euh, on essaye aussi, malheureusement, de ne pas être trop... Alors le truc, c'est que ne pas être trop... Euh, à partir de quand on est trop <rire> Il y a des gens qui trouvent qu'à partir de 5, on est déjà beaucoup. Ouais. Euh, au The Event, voilà, là, on Et est... Il y a 55. Là, ouais. The Event, <rire> on était 60, je crois. Euh, donc, ce n'était pas, euh, pas hyper évident à, à gérer. Mais à la fois... Ça se gère quand même. C'est-à-dire tout le monde fait son petit effort de, de respecter quand même ceux qui sont à côté, etc. Tout le monde respecte tout. Et à la fois, t'as aussi des gens qui engrainent tout le monde. Et en fait, je trouve ça trop cool. Tu vois, typiquement, euh, bah voilà, il y a eu Amin, Billy, euh, Inox et Michou. Alors, mm -hmm. je, je pense surtout Amin et Billy parce qu'Inox et Michou étaient beaucoup plus dans, dans leur truc à eux deux parce que je pense qu'ils avaient des repères. À ah eux. ils avaient un délire. Et c'est mieux. C'est ouais. ça. Mais tu vois, euh, on, on a Billy, euh, Billy Amin qui avait fait le tournoi de boxe. On a PA qui a fait un tournoi de ping-pong. Bah euh, ouais. je par en 2021. La puning avec la moto. Euh. Ouais c'est ça exactement. Et en, en fait, ça, ça, ça fait des choses. Dans dans la salle. Mais moi je trouve ça trop bien. Et en fait, euh, c'est aussi pour ça qu'on fait le The Event. En fait, on fait pas le The Event pour faire une soirée du lundi. Euh, moi, je fais pas une, un, un The Event pour faire juste du karaoké avec Trivia. Ouais, que ça, je sais que je peux le faire quand je veux, tu vois. Mais là, le karaoké, il est avec 20 personnes. Et c'est pas grave si on chante moins bien que euh, quand on est à deux. En fait, on s'en fout, tu vois. Donc en fait, il faut privilégier l'expérience de groupe. Et, euh, et c'est pour ça que le The Event est fait. Privilégier l'expérience de groupe. Ça, ça se passe comment quand on vient te voir pour des apennages, genre euh, que ce soit la moto, le catch, <rire> euh, question pour un champion, des trucs comme ça. T as déjà vu des apennages où, où vraiment, t as, t as sorti les yeux. De... Mais attends, mais ils sont sérieux Alors là, là, tu parles des happenings où on nous prévient. Ah <rire> Effectivement Donc effectivement, pour les happenings où on nous prévient, on a déjà eu des, des gros yeux. Euh, le, le, le dernier exemple qui me vient, mais il n'y a pas eu que ça, c'est le catch, évidemment. Euh, le catch de 2022, où il y a Rivenzi et Ponce qui nous disent « Voilà, on voudrait faire un match de catch et tout. » Et moi, je dis... Ok, vous voulez inviter des gars et tout. Fait, non, non, nous, on voudrait faire du catch nous-mêmes. Et, et je fais comment ça Il fait oh, t'inquiète, on va prendre des cours trois mois et tout. Je, ah oui, d'accord. Donc euh, on est vraiment dans un truc de fou. Donc est-ce qu'on pourrait mettre un ring Alors il nous faudrait 2m40 de plafond parce qu'on va faire des, des German Suplex et tout. J'étais là. Quoi C'est genre, <rire> moi je suis là. Je fais mais les gars, vous la connaissez la salle du The Event ?»« Vous voyez comment elle est Il y a des poteaux au milieu, il y a pas la place. Oh, non mais t'inquiète, on peut se mettre ailleurs. On amène des caméras. Là t'as as ZQS, des prod qui nous aide sur le The event Ouais, on peut s'arranger. Moi j'étais là. Je vois ça s'organiser, gauche-droite, ça parle, ça fait oui, oui, on va trouver, machin. Et Dash, euh, ouais, putain, elle a la tête dans les bras, tu vois, qui est comme ça, qui en peut plus. <rire> SO Dash, ouais. dédique, à a, Dash. Un big SO, un big SO à Dash. Euh, voilà, et t'as Trinity, ou je sais plus qui, qui nous dit, euh, ouais, on aimerait bien amener un taureau mécanique, là, tu sais, le truc de la foire, on aimerait faire des défis. Je fais, ok, PA, ouais, j'aimerais amener une machine à marteau, est-ce que c'est possible Et puis tout le monde tape dessus, je fais, ouais, ok. Et donc on se dit, ah, ok, faut... donc du coup, faut que PA soit placé à une place où il peut voir la machine derrière, euh, où il peut y avoir un peu de passage, parce que beaucoup de gens va, va arriver et tout machin. Oh la logistique. Donc il y a plein de trucs. T'as Shawn qui nous dit je dois faire un concert de Warracles, euh, le question pour un champion, Lapi qui nous dit je dois faire une émission où j'amène des trucs qui puent énormément. On mm. se dit putain, est-ce que ça va foutre la merde dans la salle Je sais pas comment dire. En fait, il y a, y a trop de trucs, tout est différent. et euh, Mais en fait, on essaye de jamais dire non. Ça, c'est la règle. D'accord. En fait, euh, on essaie de mettre des, des barrières aux gens et de leur dire voilà, faites gaffe à ci, faites gaffe à ça. Après, on n'est pas maître de tous les lives, évidemment. Mais on essaie de jamais dire non. Ça, c'est le grand truc. Quand quelqu'un vient de voir avec une idée, même des fois, ils vont nous voir avec une idée, ils disent je sais pas trop comment faire, mais j'aimerais faire ça, tu ouais. vois. Et euh, bah, c'était le cas pour question pour un champion au départ, hein, en 2020-21, 20. je sais plus. 20-21, ouais. Et 20, 20, 20, 20. Oh, toi, vient nous voir, ouais, j'aimerais faire ça. Peut-être on peut l'envisager. Ah, est-ce qu'on pourrait pas inviter Samuel Etienne Ça a commencé comme ça, tu vois. Oh, mais non, il acceptera jamais. tu oh, t'imagines, ce serait fou, machin. Vas-y, oui, on, a... on tente de lui envoyer un message. Ok, j'arrive. Ah, ok, bon, bah faisons-le, tu vois. Euh, pareil pour Alain Chabat, tu vois, même truc. Ah, il acceptera jamais, machin. Est-ce que, est-ce que ça va le faire Comment il va le prendre et tout Ok, j'arrive. Ah, ok, bon, bah essayons si de faire ça bien tu vois et surtout bien recevoir monsieur et, euh, et, et donc on essaie de jamais dire non ça c'est la grande règle mais c'est ouais des fois il y a des demandes euh, j'ai pas souvenir d'un truc loufoque qu'on qu euh, est qu'on est refusé. Ça, c'est faudrait de plus demander à Dash. En fait, ouais. c'est plus Dash qui fait ouais, ouais, les demandes. Mais, ouais. euh, mais, mais j'ai pas souvenir d'un truc vraiment abusé qu'on est qu'on est refusé. Euh, je crois que le, le seul truc qu'on est vraiment refusé, c'était une année où Magla elle voulait faire du combat de sumo avec les gros costumes. Oui, je me rappelle ça. Et alors elle avait pris des costumes, mais en fait elle voulait qu'on organise un ring et tout. Et à la place, on avait, à la base à cette année-là, on n'avait pas la place. Et on lui avait dit bah tu peux quand même prendre les costumes, mais machin. Bon voilà, et du coup elle avait pas le grand ring. Mais à part ça, franchement j'ai pas de j'ai pas de souvenir et tu vois Billy nous avait dit ouais j'aimerais bien faire un le, le football volé là je sais plus comment ça marche ouais. je sais plus comment ça s'appelle et euh, tennis football le tennis football ouais. exactement football volé non mais est... <rire> le baseball le baseball basket <rire> et en gros il nous dit euh, ouais tennis machin tennis ballon et en gros je dis euh, bah ok mais euh, tu veux faire ça où il dit bah au pire on ira dehors et tout je dis mais mec ce serait beaucoup plus marrant que vous fassiez dans la salle tu vois en fait, euh, j'essaie de lui dire, en fait, si vous êtes dans la salle et que as je sais pas, moi, euh, Dejna qui est en train de jouer à un truc et que derrière, tu vois des gens qui et font le du qui vole et tout. <rire> ouais, ouais. voilà, je dis ça, c'est marrant, tu vois. Alors, il faut faire gaffe un peu, on va s'arranger, mais essayons de le faire dans la salle et ils étaient là ah ok et donc on a fait le terrain sur place on l'a fait à l'arrache et c'était marrant et tout le monde a rigolé tu vois mais c'est bien plus marrant comme ça en fait parfois c'est plus marrant de le faire à l'arrache plutôt que de le professionnaliser et c'est aussi ça que j'aime bien avec les Event, c'est que parfois on fait avec des bouts de ficelle et ça marche ça ça, ça c'est trop bien c'est un vrai côté OG Twitch ouais c'est trop cool c'est trop cool moi j'aime trop faire avec des bouts de ficelle tu vois et mais d'ailleurs mais c'est pas pour rien que les les events les premiers events pour moi ils ont une odeur particulière tu vois ils ont une couleur particulière parce que voilà c'était fait dans des maisons louées dans des garages dans le tout premier c'est dans mon salon à la maison que je louais à l'époque et euh, putain c'est quel bordel, tu vois, je vais à Métro acheter euh, du shampoing, des chaises, des tables euh, parce que les gens, ils allaient loger à moitié dans des pièces, dans des ouais. matelas. Et c'est trop marrant, c'est trop marrant. Alors, je dis pas que j'aimerais en refaire beaucoup comme ça parce que c'était quand même quelque chose, tu vois, et j'aime bien comment, comment ça a évolué. Mais euh, putain quelle période quand même <rire> on se rend pas ça trop compte croit. on ça se croit. rend pas trop compte Les Avengers puis après y avait ouais, 2017 18 Avengers mec c'est une catastrophe on sait même pas s'il va y avoir l'électricité et la co pour tenir et je dis quand même à tout le monde de venir en se disant on trouvera un truc et ça marche <rire> un groupe électrogène on s'en va les couilles non, non je me disais euh, si on peut pas tous live eh ben on mettra des chaînes en relais je sais pas 10 puis 10 je sais pas je m'en foutais tu vois et euh, et ça marche et c'est incroyable c'est incroyable franchement <rire> magnifique <rire> magnifique magnifique et au final euh, en étant à la direction euh, d'un tel truc Comment est-ce qu'on gère, euh, le, par exemple, les débordements ou les autres polémiques qui peuvent y avoir euh, Typiquement, moi, quand j'étais là en 2019, mmh. je m'en rappelle, l'une un, des questions, c'était, on ne veut pas laisser les mecs streamer 20 heures d'affilée. Ouais. Tu te rappelles, il fallait envoyer des mecs dormir. 20, 20, ça, 25 heures. Satoche, Kamel, tu vois, il ouais. fallait, fallait aller voir pour faire couper. Après, derrière, il y a eu d'autres questions en 2021, tout ça, machin, on ne va pas revenir dessus dans les détails. Mais comment ouais. est-ce qu'on gère ça en étant à, un peu à la direction de ça bah, En fait, euh, déjà, on essaie de parler aux streamers, c'est le premier truc. Leur dire, euh, leur dire bah voilà... Euh, on essaie de leur expliquer. En fait, en gros, on aimerait que vous fassiez pas ça, mais on va vous dire pourquoi. Et en fait, bah, le, le truc du sommeil c'est arrivé euh, assez rapidement parce que dans Avengers, tu t'avais euh, des streamers comme lapi oui. qui n'ont pas dormi du week-end, tu vois pas du week-end c'est vrai qu'il a fait quasiment deux nuits blanches un donc c'est un truc de fou tu vois et en fait on voulait pas que l'événement devienne comme ça un exemple d'un truc où les gens ils se crèvent ils ouais, comme ouais. des ouf tu vois je sais pas comment dire non pas qu'on veut donner l'exemple à The Event c'est pas non plus ça et c'est pas l'image que vous lui envoyez pas en fait. donner le mauvais exemple quand même <rire> c'est à dire sans donner l'exemple tu peux ne pas vouloir donner le mauvais exemple et donc en fait les années d'après on s'est quand on a vu que tout le monde essayait de suivre un peu ce truc là de je vais essayer de tenir tout le week-end si j'arrive à m'organiser à manger telle heure à dormir bien 12 heures avant peut-être que je peux tout tenir on a un peu mis le haut là. et aussi parce qu'on voulait organiser des événements en groupe tu sais, euh, avant, il y avait une Trackmania Cup au the Event que ouais. je fais plus parce que voilà, maintenant, il y a trop de gens, c'est compliqué. Euh, on avait le Just Dance, on avait des trucs comme ça qu'en groupe et on disait, bah, si on fait ça à 20h le dimanche, euh, que les gens, ils sont claqués, impossible, tu vois. Euh, il ouais, n'y a aucune énergie, il n'y a rien. Donc voilà, c'est donc aussi parti du fait qu'on voulait des événements de groupe, on voulait faire le début tous ensemble, la fin tous ensemble. Donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu aux gens qu'il fallait qu'ils aient un peu d'énergie, parce qu'à la fin, il bah, y a beaucoup d'énergie nécessaire dans un The event toi-même tu sais. Au début pareil, en fait début et fin, c'est vraiment les gros climax incroyables. Donc euh, j'ai essayé d'expliquer ça un peu aux gens. Et après le côté, euh, voilà, on ne veut pas rester euh, 60 heures devant, devant un ordinateur, ça n'a aucun, aucun sens. Logique. Et puis surtout, ça n'a même aucun sens pour le live, parce que la personne va commencer à s'énerver de fatigue, à avoir moins envie, à plus euh, s'égriser. <rire> Je ne à prendre de l'aigreur. Non, mais total. Euh, voilà. Donc on a, on a fini par mettre cette limite. Mais on avait conscience qu'il y avait des gens qui voulaient faire les premières 24 heures. Donc en gros on disait 25 heures de live max. Et après vous allez, et dodo. Après, vous allez dodo, minimum 4 heures. Parce que tu sais, on ne voulait pas dire vous allez dodo, parce qu'on allait avoir des gens qui revenaient une heure après. J'ai dormi, tu sais, je ne sais pas comment dire. Donc faut, faut, c'est ouais. un peu comme quand, quand tu organises un tournoi, genre une zilade et tout. Il faut un peu penser à toutes les triches possibles et essayer de mettre des holas. Donc, euh, voilà. Et après, comment tu gères les, les polémiques ou les problématiques qu'il peut y avoir sur place, il y en a très peu eu. Le, quand, quand ça se passe, en général, tu vas juste voir les streamers concernés. Euh, tu leur demandes qu'ils discutent et tout. Je pense notamment à Inoxultia qui est oui. l'exemple le, j'imagine auquel tu oui, penses. Oui, bah de 2021. Et, euh, et, et ce, ce truc là, euh, nous on l'a géré euh, sur place. C'est-à-dire avec nos pouvoirs, c'est-à-dire avec ce qu'on pouvait faire euh, et ça s'est très, très bien passé sur place. Il euh, y a eu excuses, machin, live de chacun et tout. Et pour nous, il n'y avait plus de sujet et c'est après quand la polémique a enflé qu'on s'est dit OK là il se passe quelque chose qu'on peut pas contrôler en fait bah et ouais. sur lequel quoi qu'on dise en fait ça va s'enflammer et là on a moins de pouvoir mais nous ce qui se passe à notre événement effectivement on en est responsable et on essaie de le gérer comme on peut et on l'a géré comme on pouvait parce qu'après il faut bien se rendre compte quand il se passe quelque chose sur un live aux the event on est tous en live bah oui. pour moi on vient me voir enfin euh, c'est jamais arrivé tu vois mais euh, tu, tu me dis, ouais, il se passe ça sur tel live et tout, j'en sais rien. Bah oui, t'as pas le contexte, t'as pas euh, l'explication complète, t'as pas sais le pas truc à te ouais. Moi, je suis en train de faire autre chose, est-ce que je peux m'interrompre à ce moment-là À quel point c'est grave, à quel point il faut que j'intervienne Est-ce que je dois vraiment, moi, intervenir Parce que moi, j'avais beaucoup de. J'avais beaucoup de, de, de ressentir un petit peu négatif à propos de Twitch en 2021. Mmh. Parce que pour moi, c'est Twitch qui aurait dû intervenir. Ouais. Parce en fait, Twitch est sur place. Et Twitch France, ils avaient cinq personnes sur place. Et en fait, tu vois, quand il commence à y avoir un truc qui prend un petit peu d'escalade et tout, et qui est limite pour la plateforme, et pas pour le The Event en fait okay. moi, je me dis, moi je me dis pourquoi c'est à moi de gérer ça alors qu'en fait il euh, y a 5 personnes de Twitch qui sont là en train d'envoyer des textos sur des chaises et qui s'en battent les couilles tu vois et moi je suis en train de streamer sur ma chaîne avec mes viewers mon contexte je comprenais pas trop alors j'ai quand même assumé le truc Bien sûr. je suis allé gérer le truc j'ai interrompu mon live dans lequel on lève des dons pour une asso caritative enfin je sais pas comment dire alors qu'il y a 30 personnes dans le staff qui pourraient le faire euh, Dash il était en pleine émission à ce moment là ouais. parce que les gens ont dit pourquoi pas Dash et tout ah. Pas de chance. D'ailleurs, je fais deux émissions dans le week-end. C'est arrivé au moment où il était dans pleine émission. Euh, et je me disais, putain, c'est bizarre. Et moi, c'est quelqu'un de Twitch qui est venu me voir, qui m'a dit, ouais, tu devrais aller voir machin. Et tu sais, j'étais là, bizarre, tu vois. Mais tu es de euh, Twitch. Euh, euh, du coup, <rire> coup, tu pourrais y aller, j'imagine. En plus, tu <rire> connais les streamers. Et surtout, c'est quelqu'un d'externe. Donc, en fait, quelqu'un d'externe, c'est beaucoup plus simple. pour gérer, Enfin, beaucoup plus simple. En tout cas, c'est beaucoup plus... Ça aide pour prendre du recul et avoir un côté pas influencé par la décision et l'événement, tu vois. Donc voilà, bon, on l'a fait, c'est passé. Euh, pour moi, il euh, n'y a, a pas vraiment eu de, de sujet au-delà dans l'événement. Je précise, dans l'événement, bien sûr. Et, euh, et les, les deux personnes concernées ne euh, sont pas du tout en froid avec nous et sont tout à fait OK. Enfin, je ne sais pas comment dire, tu vois. Ouais, ouais, bien en, sûr. en gros, pour nous, il n'y a jamais eu de sujet au-delà du The Event. En fait, c'est ce qui s'est passé sur les réseaux après qui est très problématique et que chaque streamer peut, doit, à, à la limite, gérer ou quoi. Mais euh, nous, au The Event, euh, j'estime qu'on a... On, on pouvait pas faire grand chose de plus que ce qu'on a fait. Mais par contre, je pense que Twitch a eu une part de responsabilité. Si J'avais si jamais là. entendu ce point de vue-là. Bah parce que, en fait, c'est ce genre de truc je peux pas dire au débrief trois jours après le The Event, tu vois. Enfin, une semaine après le The Event. Je peux pas arriver et dire Les gars, le drama, c'est Twitch. Et en plus, c'est pas ce que je pense. En fait, je dis juste Là, voilà, c'est passé. On est, euh, on est deux ans et demi plus tard. Je suis en mode Bon, peut-être, il, il aurait pu se passer quelque chose comme ça. On. Voilà, je, je, je le regrette un peu, je le regrette okay. un peu. C'est ce que j'aurais voulu voir un petit peu plus d'une plateforme qui est censée gérer un petit peu ce qui se passe sur sa plateforme. Sur sa plateforme en fait, c'est aussi ça. Parce et avec que, deux de ses streamers quoi. C'est ça. Et, et en plus, euh, le truc, c'est que nous, tu vois, moi, je dis toujours aux e events, les gens, ils me disent ouais, mais il faudrait faire une charte. Qu'est ce qui est interdit aux e events bah, En fait, moi, je dis ce qui est interdit sur ces events, c'est ce qui est interdit sur est Twitch. Twitch de manière générale. En oui. fait. Euh, pourquoi moi je déciderais d'un truc qui est interdit sur Twitch De renforcer les règles ou pas C'est ça, et en fait a priori ce qui est interdit sur Twitch, qui sont des règles de bon sens de légalité etc normalement c'est ce que tu peux pas faire aux The Event alors euh, en fait j'ai pas d'exemple de trucs ultra graves qui sont arrivés aux The Event qui sont permis sur Twitch, je crois pas avoir d'exemple, tu vois peut-être le chat en aurait, j'en sais rien mais moi, après je vois pas tous les lives non plus mais... parce que tu vois après quand ça gère les humains quand on parle de discours, d'avis de position, en fait tout ça bah, j'ai envie de dire c'est trop complexe tu vois en ouais. fait on, on peut pas nous être juge de tout ce qui se passe de chaque mot prononcé sur chaque live Alors, en tout cas à ce moment là c'est pas possible tu vois donc pour moi twitch a aussi une part de responsabilité là dedans parce qu'après tout même si c'est Zerator qui organise l'Event, on organise quand même sur une plateforme de diffusion qui elle gère son contenu gère ses, gère ses talents et tout mais encore une fois je suis pas en train de minimiser la responsabilité qu'on a en tant qu'organisateur sur ce qui se passe et d'ailleurs on l'a pas minimisé sur place c'est ce que je te dis on a géré ça on est allé voir les concernés on a essayé de, de, de, de voilà de d'apaiser le truc, et ça c'est fait, et on était super content Tant mieux. Mais, j'aurais aimé qu'il euh, y ait prise de position de notre diffuseur, tout simplement. Effectivement. Et pour un premier event qui a dépassé 10 millions, ça par contre c'était quand même une consécration Ah un non, peu, mais euh, non, mais bien sûr. Non, mais là on parle d'un truc négatif qui, a, qui pour nous en plus a duré 2 heures. Hein. Bah oui. Vraiment 2 heures sur 72, tu vois, même pas. Euh, non, non, l'événement, euh, moi c'est ultra positif. J'avais dit d'ailleurs à la fin du event, j'avais dit c'est un des meilleurs events que j'ai passé de ma vie et je le pensais et je le pense encore, tu vois. Donc euh, c'était incroyable. On a vécu des happenings, je pense euh, qu'on <rire> qu vivra plus jamais. <rire> bah oui. Dans cette histoire de scooter, tu vois, tu m'y fais repenser. Mais, le hein. scooter. Moi, moi, le scooter il va marqué. Ah, je pense qu'il beaucoup de ah, gens, là, mais moi, le scooter il m'a vraiment marqué. Non, puis surtout, je me rappelle que je crois que Dash il est au courant trois minutes avant tu vois et genre moi je sais pas moi je suis en plein live et tout tu vois et j'entends Tu sais dans la salle tu sais un bruit mais tu sais j'ai le casque donc je suis pas sûr je fais ah tiens il se passe quoi machin je me lève Et tu sais c'est que des trucs comme ça ça les déguisements les maquillages les trucs C'est ça l'esprit Donc vraiment je trouve ça non c'était trop cool Oh le bordel le bordel au final, la question que je me pose, c'est... Est-ce que le The Event... Alors, c'est une question un peu rhétorique, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas devenu un peu un monstre incontrôlable Ouais. Parce que au final, maintenant, il, sujet, enfin, il est sujet à une grosse attention, à des passions, à des questions, plein de trucs comme ça. Notamment, par exemple, 2022, où il y a eu des changements d'assaut, pas changement d'assaut, ouais. des gens qui ont refusé de venir, d'autres qui... Pourquoi ils sont pas là, machin, nanana euh, c'est quoi ton avis par rapport à ça Et est-ce que tu penses que ça a vocation à rester comme c'est maintenant Ou peut-être à se dégonfler un peu Alors déjà, euh, je n'ai pas la réponse complète. Parce mmh. qu'en fait, on est encore en train de réfléchir euh, à ce que sera l'avenir du The Event. Avec plusieurs pistes, bien sûr, et plusieurs points de vue. Et je demande à aussi pas mal de gens. Donc, euh, je n'ai pas la réponse complète. Mais par contre, est-ce que The Event est devenu un monstre incontrôlable Je pense pas. Je pense que ça reste une très bonne initiative quand même. Et que ça reste quelque chose d'ultra positif. Très bien. En fait, il faut pas rester dans ce truc de ah oui comme il y a eu des polémiques est-ce que tout est acheté tu vois ouais, bien je suis sûr pas du tout dans cette optique là bien même sûr même si j'en ai eu l'envie tu vois quand on a annoncé the event qu'il commençait à y avoir beaucoup de critiques je me disais bah finalement on ferait mieux de rien faire parce qu'en fait en faisant rien on serait pas critiqué au moins bah ouais c'est super sauf qu'en fait tu peux pas t'arrêter à ça j'ai plus d'ambition pour cet événement que ça et, euh, et en fait je me disais euh, on peut pas juste arrêter à ça c'est impossible bien sûr maintenant euh, le the event tout comme je te disais tout à l'heure ce que j'aime c'est que enfin moi en tout cas j'ai l'impression et de ce que j'en écoute avec d'autres streamers à qui j'en parle, le The Event, c'est plus Zerator. C'est devenu vraiment un événement à part entière et ça c'était mon but quand j'ai créé l'événement. Alors, alors certes, il y a le Z et tout, tu vois, bon, on s'en fout, voilà, c'est c'est une marque, on va dire. Et puis c'est aussi le jeu de mots en anglais, The Event. Les gens savent pas trop mais c'est pas que un Z devant un nom, c'était aussi le jeu de mots. <rire> il y avait un peu de mégalomanie mais pas trop non plus, il <rire> y avait un peu de sens non quand mais, même. Non, mais je trouvais que le jeu de mots était, était vraiment bien, tu vois. Bien sûr, je me bien dis bah, c'est l'événement qu'on organise nous parce qu'à la base, faut, faut se rappeler, j'invite mes potes dans mon salon, carrément. Donc Zerator invite ses potes dans son salon et en même temps c'est l'événement euh, caritatif. Et donc le voilà. passage d'Avengers à The event. Voilà, c parce qu'aujourd'hui, c'est plus Zerator inviter ses potes dans son salon, tu vois, c'est euh, qui va y avoir au The Event On ne dit même pas euh, qui Zerator va inviter, parce qu'en plus, les gens savent qu'il y a certaines personnes qui y seront forcément, euh, même si je ne voulais pas, je ne sais pas comment dire, tu vois, mais il y a des gens qui sont des, des meubles, en fait, mmh. et euh, il ne s'agit même plus de volonté. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, euh, le The Event, aujourd'hui, euh, il a atteint un stade euh, qui est euh, incroyable, mais qui a, je pense, besoin de se renouveler. Okay. En fait, euh, moi, je voulais de toute façon que le dernier The Event, ce soit pour une cause environnementale et que ce soit le plus gros de tous les temps, en termes de collecte, euh, c'est est ce qui s'est passé en 2022, donc je suis très content. Euh, on a tout fait pour que ça arrive, en plus on a mis en place des activités, euh, notamment un ersatz de pixel war etc, qu'on avait vachement bossé, on a fait un Twitch plays, on a fait énormément d'activités, il y a eu beaucoup d'invités, euh, on en a parlé en avance, enfin, on a vraiment fait beaucoup de choses, on s'est donné pour ça, on s'est tous beaucoup donné, et euh, donc on est super content que ce soit, que ce soit le cas. Et les gens ont surtout beaucoup donné, parce hein. oui. <rire> qu'on s'est donné, mais euh, oui. <rire> voilà. <rire> bon, même si la plupart des streamers donnent beaucoup, effectivement, hein, voilà, je ne vais, vais pas critiquer tous ce, ceux, qui, ceux qui viennent, ce n'est pas du tout le but. Et on a, euh, on a effectivement besoin de renouveler, je pense, ce truc-là. On est aussi entré dans une période, je pense, euh, post en fait, post-Covid et donc euh, renouvellement du Twitch Game, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. En gros, il y a eu une vraie fracture depuis le, la fin du confinement, euh, où il euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis à Twitch. Et de ces gens qui se sont mis à Twitch, beaucoup ont arrêté, 99%. Mais les 1% qui sont restés ont amené quelque chose de nouveau, mmh. euh, de neuf. Et en plus, la plateforme s'est mainstreamisée. Total. Et donc en fait, des nouvelles personnes, la plateforme qui se mainstreamise. En fait, on est dans, je, je crois qu'on est dans un truc où euh, ça va être de plus en plus difficile de rassembler tout le monde. Enfin, en tout cas, tous les grands de la plateforme autour d'un même événement mais même pas parce qu'ils veulent pas ils peuvent pas en fait j'ai l'impression que juste euh, ça ressemble plus forcément à tout le monde de, okay. de faire ça tu vois okay. donc en fait euh, c'est un peu ce que j'ai constaté en 2022 où pour la première fois de notre vie on a des gens qui ont dit je sais pas si tu viendrais aussi event parce que très peu ont confirmé qu'ils viendraient pas en fait hein. il y a eu beaucoup de, de laisser aller on a dû composer alors vous venez ou pas vous venez ou pas oui on verra et... ouais oh, et puis là j'ai peut-être un truc prévu et puis là dada... bref bon on s'en fout. <rire> en tout cas. Euh, l'invitation était là. En tout cas, l'invitation était là. Ils n'ont pas profité de cette invitation, peu importe. Et euh, c'était la première année. Moi, d'habitude, dans le The Event, euh, tous les ans, on invite des gens et ils viennent. Et donc, c'est vrai qu'on euh, s'est dit, bon, bah, tant pis, tu vois. Enfin, l'événement, il, il aura lieu quand même, en fait, que le, le The Event, c'est plus la venue d'un tel ou d'un tel. C'est une collecte caritative avec des streamers Twitch. Mais c'est vrai que j'ai compris euh, l'an dernier qu'on ne pourrait probablement plus, jamais, euh, rassembler. Euh, tous les, tous les grands streamers ouais. euh, de France au même endroit ouais. et je le déplore. Et en fait, j'ai du mal encore à comprendre pourquoi, mais je l'ai compris. Tu vois, tu vois ce que je veux dire En fait, je ne saurais pas te l'expliquer, mais j'en je, je, ai pris la mesure. Voilà, C'est plutôt ça. Ce n'est pas j'ai pas compris, mais j'ai compris. C'est je l'ai pas compris, mais j'en ai pris la mesure. C'est à dire je l'accepte, mais je ne sais pas trop pourquoi. C'est à dire moi, j'ai l'impression qu'on devrait pouvoir, peut être pas aux, autour du The event, hein, on devrait pouvoir se rassembler autour d'un truc qui est plus fort que nous. Et j'estime que le The Event, c'est un peu plus fort que nous, okay. un peu plus fort que ouais. chacun dans son stream. C'est une cause qui dépasse les dissensions, ouais, les je... différences dans ce qu'on aime ou dans ce qu'on fait. En tout cas, c'est ce que j'aimerais, tu vois. Et évidemment, c'est pas le cas. Puisque sinon, tout le monde viendrait sans problème. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, ce n'est plus le cas. Et, euh, et donc, c'est un peu triste. Moi, je préférerais que ce soit quelque chose où les gens se disent bah, Évidemment que je viens, c'est trois jours, euh, c'est caritatif, je m'en bats les couilles, j'annule tout, je viens avec ma valise, tu vois. <rire> mais, euh, mais, mais, les, mais tout le monde n'est plus dans cette optique-là. Donc, je, je le déplore, mais je l'ai accepté. Et donc, en l'ayant accepté, je me suis dit OK, faisons une dernière grande fête et euh, explosons tout. OK. Et après, on renouvellera l'événement, on trouvera autre chose. Parce que moi, j'ai envie de continuer de faire du caritatif. Parce qu'en gros, The Event, ça part d'une volonté où je me dis OK, toute l'année, on essaie de se faire monter, on fait ses OP, on fait ses événements, certes, il y a du divertissement, mais voilà, il y a toujours les, le côté business en même temps, machin. Essayons pour une fois de faire un truc où en fait, euh, c'est plus grand que nous, c'est pas pour nous. Alors bien sûr, je vais pas le nier, il y a le côté aura, euh, oui. presque charity business du The Event et tout. Moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que le The Event, beaucoup de gens viennent sur ma chaîne parce que The Event, mais... Il y a des streamers qui ont explosé grâce à The Event. Ouais, en fait, bien sûr, bien sûr, mais, mais en fait... Euh, c'est pas grave. En fait, c'est à dire, euh, moi, j'essaye de limiter le côté aura charity business du The Event. Typiquement, tu vois, après le The Event, je stream pas pendant une semaine, je laisse de la place à ce que l'événement retombe. Parce que je pourrais faire le débrief le lendemain, let's go les gars, j'ai 150 000 viewers, merci pour les subs, OMG, je vais vous parler des dramas. Ouais. Il, il pourrait se passer ça, ouais, tu ouais. vois. Je 12 pourrais. extraits TikTok, 24 heures ouais, replay. Je, euh... je, pourrais, je pourrais en parler, mais en fait. Non, je me force à pas le faire parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de, de, de donner ça aux gens. J'ai pas envie que les gens se disent, ah oui, donc en fait, The Event, c'est bien, mais le lendemain, il a beau être crevé, il allume son live, il récupère ses subs, let's go, tu vois. Et puis, en plus, ça me permet de prendre du temps pour moi, machin. Donc, j'essaie de le moins snowball possible sur The Event. C'est pas pour rien aussi qu'après le The Event, c'est très rare qu'il y ait des gros events pour moi. Mmh. Parce qu'en fait, je, peux, je vais pas dire aux The Event, les gars, là, vous êtes 150k, j'en profite. Dans un mois, gros <rire> événement. Dis <The, rire> uh, quelque chose. <rire> Prenez vos places, n'hésitez pas. 12 000 places, merci. <rire> la billetterie est dans le chat. On a des fois organisé des petits trucs, mais tu vois, no, no, en général, le The Event, c'est un peu le dernier événement de l'année. En tout cas, le dernier événement avant, euh, avant 3, 4, 5 mois de pause. Donc, j'essaie que ça rebondisse le moins. Même, même si ça le fait, je sais que ça rebondit, tu vois. Et en plus, ça rebondit passivement. Quand les best of sortent, machin, quand moi je passe dans les médias, machin, j'essaie aussi d'accepter aucune interview dans les grands médias, exprès pour ça. J'ai pas envie de. Que, que les gens ils sont en mode ah ouais donc euh, il, il, il fait sa tournée quoi il s'est bien fourni aux events maintenant il fait la tournée de plateau télé on l'a fait euh, avec très peu de plateaux on l'a fait avec Click une année où on y est allé parce que voilà, Mouloud Achour, c'est presque euh, du Twitch à la télé. C'est un contenu qui me parlait un peu plus. Et je me disais, en plus, il n'invitait pas que nous, il invitait aussi euh, Kamel. Euh, je ne me rappelle plus qui y avait à cette ouais, émission. Il voilà, y avait Kamel, Dash, moi, je crois qu'il y avait Domingo aussi. Donc, on y était avec plus, plus de plusieurs personnes. On ne parlait pas que de The Event. Je me suis dit, OK, pourquoi pas Si c'est celle-là, j'y vais et tout. Et, euh, et voilà. Donc, euh, le The Event, effectivement, a une aura charity business. Je ne vais pas le nier, mais on essaie de la minimiser. Et euh, j'aimerais que ce soit quelque chose qui rassemble tout. Et j'ai accepté le fait que ce ne soit plus le cas. Donc euh, maintenant, l'événement doit se transformer. Et puis, même parce que, euh, voilà, on en a marre, euh, on est gavé, il faut changer un peu. <rire> en fait, il ne faut pas oublier que c'est un événement qui est. On a hâte de voir la nouvelle formule. Ouais, c'est un événement qui appartient à tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à amener les gens vers quelque chose qui nous semble est plus pertinent, tu vois. Donc là, le The Event, c'est bon. qu'en en fait, en gros, je pense qu'on a fait l'itération maximum de ce qu'on pouvait faire avec cette formule-là. Alors évidemment, après. Euh... On pourrait faire, faire probablement 20 millions si on invitait le double de personnes, si ça a duré le double de temps, je ne sais pas comment te dire. tu vois, Mais en gros, faire monter le compteur, c'est bon, on a compris la mécanique. Si on veut monter le compteur de quelques millions, là, on saurait presque comment le faire. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire à tout prix, ouais. au prix du sacrifice de ce qu'est l'événement, de ce qu'on qu a construit pendant presque 10 ans maintenant Je ne pense pas. En tout cas, on n'est pas dans cette optique-là. Donc, on a envie de changer. Euh, on n'a pas encore toutes les réponses, mais euh, ça travaille fort. Voilà, let's go on a hâte de voir ça et imaginons qu'il y a un event euh, un autre event caritatif qui se fasse euh, et qui t'invite Ouais. si c'est sur des dates où t'es es dispo tirer toi genre speedon ce week-end <rire> en fait ça existe déjà en fait, ça existe déjà. Il y a par exemple, <coughs> exemple Spidon ce week-end. Ouais. C'est vrai, c'est un événement, c'est le troisième du nom. C'est pour Médecins du Monde. Euh, voilà, ils ont levé euh, 600 000 la première année, 800 000 l'année d'après. Peut-être le million Alors peut-être <rire> euh, Voilà, sans mettre la pression des chiffres, bien sûr, Alors, Bien sûr. Alors, je reformule ma question parce que Spidon, tout ça, il n'y a pas de souci, je sais ouais, très ouais. bien qu'il y en a déjà d'autres. Non, mais tu parles à The Event Like voilà, donc imaginons qu'il y a un autre event qui ait la volonté d'inviter tout le spectre, comme tu dis. Ouais. Et qui, imaginons, euh, bah, du coup, c'est la volonté, c'est ce qu'ils ont envie de faire et ils t'invitent. Est-ce que toi, tu te verrais y aller Franchement, pourquoi pas En fait, pourquoi pas En fait, après, là, cette question, elle est trop généraliste, tu vois. En fait, ça dépend. Euh... C'est vrai. Ça dépend de comment c'est fait. Pour qui euh, qu Qu'est-ce que, que, que, que je dois faire là-bas ouais, Pour okay. quel assaut Je sais pas comment dire, tu vois. En fait, il y a trop d'événements qui rentrent en compte. Mais là, tu me dis, euh, t'aimerais faire un événement caritatif où il y a tout Twitch euh, je serais un abruti de répondre non Très bien. Je serais un fou tu vois T'as raison que la question elle est un peu floue et tout, ah, mais... Elle est floue mais, mais je comprends ce que tu veux dire mais tu dire, vois, euh, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais, mais en plus il y a déjà des événements qui le font Alors il y a par exemple TVG tu vois est ouais. Qui est un événement je crois c'est en Belgique oui, oui, oui, oui, oui, oui. TVG qui est un peu un The Event Like Où, euh, où ils font un petit peu ce, ce truc là De tous les streamers live sur leur chaîne et tout Et euh, donc ça existe déjà Alors évidemment pour l'instant voilà, ils n'élèvent pas 10 millions et tout, Mais il faut bien commencer quelque part Et il y a des initiatives Après moi je suis d'avis que il ne faut pas faire trop de caritatifs dans l'année pour ne pas trop épuiser le truc. Et puis surtout, c'est bien d'avoir un rendez-vous. C'est aussi pour ça que moi, hors The Event et Spidon, je ne fais pas grand chose. Parce qu'en fait, il y a déjà deux grands, grands événements que je fais dans l'année. Bon, Spidon, je n'organise pas, mais en tout cas, je m'implique. Mmh. Et euh, donc, j'évite de trop multiplier le truc parce qu'évidemment, je reçois beaucoup de propositions pour des, pour des lives plus ou moins gros d'ailleurs. Et euh, donc voilà, donc j'accepte pas tous les événements caritatifs où je suis invité. Ça, ce n'est pas vrai, ce serait mentir, mais euh, mais j'essaie de pas trop le faire non plus. Parce que c'est pas notre cœur de métier, on n'est pas des, des leveurs de fonds qualitatifs Oui, bah oui ouais, bien sûr, bien sûr. On est des créateurs de divertissement et au The Event, euh, c'est aussi ça qu'on voulait faire, créer du divertissement. Et c'est ce qu'on a fait. Bah, c'est pour ça qu'on a fait le concert aussi et tout. Alors que ça rapporte zéro. <rire> mais c'était cool. Ah, c'était trop bien. C'était cool. Incroyable. Grâce à des personnes comme toi, mais également d'autres, euh, parce qu'à l'époque, il y avait aussi des Iron Squid, plein de trucs, euh, des événements. Ça, ça, c'était plus rare, mais il y en avait. Euh, ces événements-là sont devenus de plus en plus légion sur Twitch euh, rien qu'en 2022, c'était un peu le pinacle de la chose avec énormément de gros gros trucs comme euh, France Espagne, GP Explorer, Popcorn Festival, à nouveau The Event, on peut en citer d'autres, excusez-moi si j'en oublie certains. Vu que toi tu fais des événements depuis maintenant quand même assez longtemps, qu'est-ce que tu penses de cette évolution-là du fait que ce soit de plus en plus récurrent sur Twitch Ça fait qu'il y ait de plus en plus de gros events. Bah c'est incroyable. En gros, euh, ce qui est cool, c'est qu'on a de plus en plus de grosses productions. Après, ce que je regrette un peu, c'est que pour l'instant, les grosses productions, elles sont très proches de la télé. Ok. Alors, je ne dis pas que du coup, il ne faudrait pas que ça ait lieu. Juste, je regrette un peu ce, ce manque de prise de risque. Tu vois. Ouais, moi, j'aime bien quand on essaie de sortir un petit peu des, des, des, des sentiers battus. Et tu vois, euh, c'est pour ça qu'on a fait la, la z le Z-Event et la TM Cup. C'est des choses qui, je penserais, imp impossible de passer ça à la télé dans leur format actuel. C'est des grosses prods, mais Twitchisés, entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui nous ressemble plus. Alors après, ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas avoir lieu. Juste moi, en tant que spectateur, ce que j'aime voir sur Twitch, c'est des choses que je ne pourrais pas voir ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que, euh, bah, tu vois, GP Explorer, ça reste un grand prix. Même si, hey, j'ai regardé comme un gros yoncle, hein. J'étais derrière mon écran, j'étais là, let's go Et je trouvais ça incroyable que des créateurs se mettent dans des, dans des formules 4, je crois que c'est ça. Euh, et, et, et face une course, vraiment, j'ai trouvé ça irréaliste. Les moyens de prod étaient colossaux. Euh, et, et, et encore une fois, tu vois, c'est une boîte qui fait de la télé, qui a produit un événement télé. Mais en fait, c'était twitchisé parce qu'il y avait les créateurs. Mais j'aurais aimé peut-être... Euh je ne dis pas qu'il fallait un cactus sur la route. Hein, mais ouais, euh... mais des rêves, quelque chose. Ouais. <rire> et tu vois, voilà, quelque chose. Et, et le, le Eleven All-Star, pareil, tu vois. Euh, J'ai trouvé ça incroyable. Mais le truc, c'est que c'était un match avec des créateurs de contenu. Et, et ce n'est pas étonnant que ça plaise énormément. En fait, euh, c'est du contenu, euh, contenu qu'apprécient plein de gens. Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas du tout étonné de ces succès-là. Et c'est top et en plus, c'est des grosses productions, c'est hyper bien produit. Le 11 All-Star, c'est une dinguerie la prod. Je crois que c'est AMP Visual derrière qui fait, euh, qui fait déjà des matchs de foot. Bah, C'était génial. Qui fait de la régie TF1 et tout. Toi, tu y étais, je crois Oui. Ouais, voilà, donc, Il y même le caméraman sur le coup franc qui s'est été entré. Et donc, la... tu n'as pas vu la prod. Est-ce que tu as vu la rediff Vite fait. Parce que moi, j'ai vu tout, tout, toute la prod parce que j'y étais pas. J'ai pu voir mon tacle. Et, euh, évidemment, j'imagine. <rire> et, euh, et donc, du coup, bah, ça, c'était quelque chose d'incroyable. Alors, effectivement, il y avait des petites nouveautés, comme tu dis, notamment le caméraman, du coup, Franck et tout ça. Tu vois, j'ai trouvé que c'était incroyable. En fait, quand j'ai vu ça, je me disais oh, OK, trop bien. Là, il y a un truc. Là, on est sur un truc qu'on voit pas à la télé. Tu vois, ça, j'aime bien voir ça. Et, euh, et voilà. Donc, je, je trouve ça super qu'il y ait des grosses prods, mais à la fois, j'aimerais qu'il y ait des grosses prods. Euh, différente de ce qu'on qu voit déjà en ouais. termes de contenu visuel. Parce que là, la, la seule plus-value, c'était regarder, c'est ce qu'on ce qu connaît, mais en fait, on apporte des créateurs qui vont le faire. Et en fait, tu vois, moi, j'aimerais qu'on ait des choses euh, qui soient plus proches de Twitch. quoi. Et du, du coup, effectivement, mais, mais ça veut pas dire jeu vidéo. Attention, je suis pas du tout en train de dire euh, je voudrais que ce soit du gaming, euh, ouais, OMG, bien sûr, parce que les bien. gens, tu sais, je connais après, ils vont dire ouais, c'est ça, il veut qu'on joue à son jeu de merde. Là. <rire> mais euh, non, non, non, en fait, j'aimerais qu'il y ait des grosses prods parce que moi, ce, ce serait mon rêve qu'une prod Twitch fasse un million de viewers, euh, je pense même pas en être capable, tu vois typiquement, moi je pense que j'en suis pas capable, je fais du contenu trop niché, ce que j'aime sur Twitch, euh, je pense pas que ça puisse apporter des millions de viewers, c'est jamais ce que j'ai cherché vraiment, moi mon objectif ça a toujours été de faire mes événements, qu'ils aient lieu, qu'ils soient finançables, et que ce soit bien, et que des gens les regardent et que ce soit cool, je me suis jamais dit euh, putain let's go on va faire des trucs qui vont casser la télé et tout tu vois, donc euh, trop trop bien les grosses prods, mais let's go allons plus loin tu vois. Okay. Ma, ma, surtout maintenant qu'ils ont prouvé que c'est bon tu vois genre Squeezie Amine c'est bon ils ont, ils ont tout détruit Ils ont fait le GP Explorer, ils ont fait les All-Star, let's go on Internetiser un peu le truc Ouais c'est ça Bah dans ce sens Internetiser voilà c'est pas twitchifié ouais, mais... internet... Tu vois typiquement la, la nuit d'Amin là ouais. qu'il a fait pour je crois pour Adidas ouais. Ça c'était vachement bien tu vois mmh. Alors ça, ça ressemblait un petit peu presque à du en aparté sur Canal à l'époque et tout Mais, mais c'était quand même très internetifié et je trouvais que ça c'était vachement bien. Ça, je suis d'accord. Ça c'est du contenu, tu vois, qu'on ne pourrait pas voir à la télé. Je suis d'accord. En fait, moi j'aime bien le contenu Twitch quand je me dis Ah ouais, ça je ne pourrais pas le voir ailleurs. C'est chez ici. nous, ouais. Pas bah, chez nous, parce que je ne suis pas non de parler, communautariste ouais. non plus, tu vois. Mais, mais j'aime bien voir un truc que je pourrais voir que là. Mais dans ce cas-là, parfait, le chat a, a limite un petit peu euh, taclé ce que j'allais dire. Dans ce cas, Zen, tu dois trouver ça hyper pertinent. Zen, incroyable. Je trouve ça incroyable. Mais je trouve ça vraiment incroyable. Et, et tu vois, typiquement, Zen j'ai vu des gens commencer à dire ouais mais ça reste du talk show américain ils ont repris la formule des talk show mais en fait non en fait je suis pas d'accord avec ça c'est à dire ils se sont inspirés de ce qui se faisait dans les Late Late shows des états unis et tout, donc des, des petites vidéos produites, machin et ouais, tout. Ouais. Et on voit l'inspiration même dans le plateau, tu vois. Bien sûr. Mais ça, on s'en fout. Bah après, dans, à ce titre-là, on n'a rien inventé. Bah oui, hein. dans l'hosting, ça ressemble à Jimmy Kimmel, mais bah, c'est dans ce qu'ils en font. Non, mais c'est ça. Et puis même, moi, pareil, dans ce cas, la Z-LAN, rien inventé. Hein. C'est une LAN filmée avec des caméras et y a des casteurs, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc, il euh, faut arrêter de croire qu'il faut toujours réinventer la roue. En fait, on peut prendre des concepts qui fonctionnent ailleurs sur d'autres plateformes ou d'autres contenus ou d'autres langues et les adapter à nous et en faire des refs et tout. Et Zen, je trouve ça incroyable. Mais par contre, je trouve pas que ce soit... Mieux que Popcorn, je trouve que c'est différent. Bah Il ouais, y, y a beaucoup de gens qui disent Ouais, ça met une pilule à Popcorn, machin. alors que c'est produit par la même boîte, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît. C'est du contenu interne, vous êtes manipulés. <rire> euh, voilà, donc. Euh... Tu veux Popcorn, tu descends d'un <rire> étage par rapport à Tu veux Zen, tu descends de deux étages. Mais oui, arrêtez. <rire> Zéro mal dans ce que je viens de vous dire. <rire> arrêtez avec ces guerres-là, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde s'aime. Euh, donc, euh, donc en gros. Je, je trouve que. Et puis en plus, c'est pas pour rien que c'est une bimensuelle, tu vois. Mmh. Forcément, ça demande du travail. Et Carrément. Tout. Mais, mais ce qu'a fait, qu fait Maxime avec Zen et, et Grim, D'ailleurs, je vois Maxime pour la première fois euh, vendredi chez Samuel Etienne. Trop cool. Je l'ai jamais rencontré, j'ai hâte. Tu verras, il est très sympa. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très créatif. et de... il, sent, il sent pas très bon, mais il est très sympa. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. ouais <rire> non, non, mais tranquille, j'ai hâte de le rencontrer. Et euh, en fait, euh, tu vois, je trouve ça euh, rafraîchissant, inventif. Et en plus, second degré, on n'a pas peur d'avoir honte, on se prend pas la tête, je sais pas comment dire. Mais à la fois. Il y a tout le côté sérieux, bien produit, ouais, ça. on respecte l'auditeur, on, on, on, a, on, a moins moins, euh, on a moins de problèmes techniques. On, si on en a, c'est qu'on a un peu fait exprès ou on essaie de rebondir dessus. Donc euh, non, non, je trouve ça hyper pro, hyper frais, original. C'est top, c'est ce dont tu as besoin de Twitch. La manière dont ils jouent avec les refs, moi, je kiffe bien. Ouais, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, c'est la grande mode du « on n'a pas peur du cringe ». C'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs Alain Chabat avec son late show sur TF1. Je ne sais pas si tu as vu des extraits. Alors, j'ai vu passer que ça allait, mais je n'ai pas regardé moi-même. Bah, j'en ai, ai vu que deux, j'en ai vu que les deux premiers. Et tu vois, ça m'a fait penser à. Euh, et, et tu vois, typiquement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il fait vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et c'est un petit peu le, le zen de TF1. Ok, <rire> je, je vois l'idée. Oh, doucement, hein, doucement, hein, c'est pas zen. Hein vraiment, vous allez regarder. Je vous ai dit ça, il faut regarder, vous faire. Oh, c'est pas du tout zen qu'est-ce qu'il raconte. Mais tu vois, c'est un peu le zen de TF1. Oh là là là, là. En tout cas, très intéressant de, de, de parler un petit peu de ça. Moi, j'aime bien. Chez DFG, tu as évoqué un petit peu cette course au, au toujours plus d'année en année qui pouvaient se, se passer dans, dans les events, les productions. On retrouve de plus en plus ça sur YouTube notamment, ouais. avec par exemple également McFly et Carlito qui en ont parlé il n'y a pas si longtemps, au moment d'invoquer un petit peu leur pause, même si ce n'était pas la seule raison. C'est quoi ton avis sur ça, euh, de ce côté du toujours plus chez les créateurs, où pas nécessairement ils font des vidéos et des projets de plus en plus produits pour montrer euh, leur tub et dire « regardez ce qu'on peut faire », mais plutôt parce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de compétition inhérente où… Pour eux, ça devient le standard. Donc Du coup, il faut qu'ils fassent toujours plus ouais. et à la fin, les mecs se crament parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça qui peut marcher ou en tout cas que c'est ce qu'ils doivent toujours servir. Ouais, J'ai vu que ça parlait beaucoup de ça avec Squeezie qui a ouais. de plus en plus de concepts, avec des featuring de grands artistes, de grands acteurs et tout, mmh. ça Alors moi, déjà, je ne suis pas un, un grand consommateur de YouTube, euh, même assez peu. Donc, je ne parle pas du tout d'un terrain où je suis connaisseur euh, mmh. et encore moins expert. Euh, mais il me semble... Alors, Peut-être c'est faux ce que je vais dire, mais il me semble qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Après, il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde dans les millions de vues. Ça, oui. c'est peut-être moins vrai, effectivement. Mais, euh, mais il me semble qu'il y, qu y a de la place pour beaucoup de gens. Après, le truc, c'est qu'on est dans une espèce de, de course toujours plus aussi, parce que c'est devenu, je pense, difficile de monétiser sur YouTube par rapport à avant. Pas, okay. pas, pas, pas maintenant, mais en tout cas par rapport à avant. Et du coup, pour faire ça, il faut faire beaucoup de vues. Et pour faire beaucoup de vues, quelle est la formule qui marche à tous les coups Probablement le, le featuring avec des grosses personnes ou des grosses prods. Après, il faut pas croire... enfin Je pense que les gens minimisent beaucoup le travail des productions, c'est-à-dire... Euh, en fait, j'imagine que les gens ils se disent juste, euh, ben bah voilà, il euh, y a un créateur, il va voir sa boîte et il dit, ben bah là je dois faire une big émission, ça coûte 500k, let's go, et puis ça se fait, tu vois. Mais en fait, euh, non, <rire> ça, ça se passe pas comme ça et ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de travail. Alors, le créateur n'est pas à l'origine de 100% du travail, mais ça, euh, spoiler euh, comme tout le monde, tu vois. Ouais, a... C'est la raison pour laquelle il emploie des gens. il voilà, euh... y a toujours des gens qui s'entourent. Ouais. Mais je pense pas qu'il faut, qu faut minimiser ce côté euh, surproduction. Et quand je parle de surproduction, je parle de euh, cash cache de Squeezie, je parle pas de qui est l'imposteur. Parce que qui est l'imposteur, c'est une production à, à à bas coût en réalité avec euh, le, la, enfin, la plus value c'est les invités mais c'est pas euh, ce qu'il y a derrière la porte ou euh, le cash cash si je prends les vidéos de Squeezie, tu vois ça c'est des grosses prod mais ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de gens et beaucoup de temps donc euh, donc je sais pas après la course à la grosse prod c'est vrai que je, je, on perçoit tous évidemment ce côté un petit peu ah ouais qu'est-ce que ça va être bah, récemment il y a eu l'affaire le, de l'Everest bah avec ouais. euh, Inoxtag bah effectivement ouais. c'est le truc le plus récent euh, l'affaire de l'Everest avec Inox Tag... Euh, Pff, moi, je suis passé par toutes les émotions avec ce truc. Je sais pas comment dire. T'sais. Je l'ai vu, j'étais en mode waouh ouais, trop stylé. Après, j'ai vu des gens dire ah mais c'est dangereux. J'étais en mode bah non c'est pas dangereux, il sera, il sera très bien entouré. Et en fait, ce qui m'a convaincu dans cette affaire-là, c'est le passage de Inox à Popcorn où je l'ai vu très mature et très serein par rapport à ça et dire mais de toute façon euh, si arrive pas j'arrête. Enfin, je sais pas comment dire. Et bon, ça avait pas l'air d'être un truc euh, ouais, fait, il a fait pour les caméras. Le truc, quoi, ouais. mais, mais Inox je trouve a beaucoup mûri euh, ces deux trois dernières années là. Enfin, en tout cas, moi depuis je Event, <rire> que je l'ai rencontré aux Y-Events et je vois ce qu'il fait maintenant. Euh, je trouve que c'est il a eu je sais pas je sais pas s'il a eu un, un déclic ou si c'est juste il a évolué au fur et à mesure et moi je l'ai pas trop suivi donc je l'ai pas vu ouais, il a grandi aussi hein. bien sûr, bien sûr mais... il, a, il a percé tellement ouais, que le mec tu... commence à grandir ouais aussi. mais quand, quand tu es très connu quand tu es presque une superstar tu grandis plus vite c'est connu tu vois enfin les, les grandes stars les les Justin Bieber les machins et tout tu t'es forcé de grandir plus vite ouais. à cause des contraintes business humaines, machin donc euh, je pense que Inox il a dû avoir ce truc là et quand je parle de superstar, je parle vraiment de gens comme Inox hein, je me mets pas du tout à cette échelle là je me mets pas du tout euh, machin là on parle de vraiment des gens qui dans la rue, ils sortent, ils se font assaillir par 100 personnes. Quoi. Oui. Je, je parle de ces gens-là ouais. et c'est pas du tout mon cas. <rire> Donc, euh, et, et ces gens-là, je trouve, ils sont, euh, ils sont forcés de grandir plus vite. Et je trouve qu'inox, il a, il a atteint ce truc-là. Et, et d'ailleurs, il fait des projets euh, hyper diversifiés. Enfin, c'est quand même dingue qu'il euh, ait ouvert un serveur Minecraft, tu vois, par exemple. Enfin, c'est pas du tout un truc euh, qui, qui amène énormément de, de thunes Aujourd'hui, je sais pas comment dire. Tu vois. En fait, euh, ce serait un grand YouTuber Minecraft. On parlerait de... de de Fanta et Bob, il y a 10 ans, on dirait, bah oui, ils ouvrent un serveur Minecraft, c'est logique, c'est sans risque, tous les, leurs abonnés vont aller jouer à ça. Inox, c'est un peu plus différent et tout, donc, euh, donc voilà, donc, donc je sais pas trop. J'ai un peu dérivé de la question, je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème, on <rire> mais, discute. Mais le truc, des, ouais, j'ai pas trop répondu en réalité, mais qu'est-ce que je pense des, des surproductions En fait, c'est toujours pareil, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, et il faut que les créateurs aient, aient de la responsabilité avec ce qu'ils font et avec le message qu'ils donnent. Et typiquement pour l'Everest, j'ai l'impression qu'inox a le bon message. Ok. En tout cas, a eu le bon message sur euh, sur Popcorn. Après, c'est vrai que juste en voyant la vidéo, je comprends que des gens soient posés des questions, se soient, soient dit « ah oui mais oui mais. Mais je... moi, ça m'a plu en tout cas ce qu'il a fait. Et par rapport à la pause de McFly et Carlito, bah, j'ai pas trop. Ils ont fait une vidéo où ils disaient qu'ils prenaient une pause, c'est ça Parce enfin, que, que j'ai une... vu qu'ils prenaient une pause, ça... mais ils ont fait une vidéo. Oui, plus ou moins aussi un communiqué, tu vois, où ils en okay. discutaient. En gros, ils disaient que c'est pour plein de raisons, tu vois. Le... Ouais, Bernard. Un, un enfant, euh... machin, nan, nan, et aussi euh, du coup notamment euh, ce côté un peu euh, ouais. course à la surprod quoi. Il bah, y a aussi qu'effectivement, euh, j'ai jamais été dans cette situation, tu vois, de faire des millions et des millions de vues et du coup de dire ça va être quoi la prochaine vidéo que je dois sortir Est-ce que je dois plus aller vers mes passions, quitte à sacrifier de la vue Ou en fait, euh, je dois quand même continuer d'aller plus haut J'ai jamais trop été dans ce, ce truc-là. Ouais. Enfin, euh, à part pour l'organisation du The Event un peu, mais ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est quasiment un an d'intervalle. On ne parle pas de mois d'intervalle ou de semaines d'intervalle. Mais j'imagine que ça doit être une énorme pression. Effectivement, parce qu'on a beau dire euh, tout le monde s'en fout des stats, machin, euh, c'est quelque chose que tu es obligé de regarder à des moments. Et surtout quand tu atteins le milieu professionnel où tu veux produire encore plus, toujours plus, où tu es obligé de regarder les stats, parce qu'en fait, de tes stats vont dépendre de ce que tu veux créer après. Ouais. Même si toi, tu pas matrixé par les stats, en fait, ton business l'est. Donc, en fait, tu es obligé de, de t'adapter à ça. Mais c'est hyper compliqué comme question. De toute façon, il n'y a, a pas de vraie réponse. En fait, pour moi, tu as vécu ça un petit peu à ta manière et comme quelqu'un l'a dit très justement dans le chat, toi, tu l'as été un peu avec les TrackManacup pour te demander où tu serais après Bercy. À l'annonce même de Bercy. Ah, mais ça, c'était super parce que moi, j'ai dit direct, il n'y aura rien après. <rire> j'ai dit les gars. Non, mais en plus, en gros, non, oui, c'est vrai que c'est un bon exemple parce que c'est vrai que tu vois, ah ouais, oh putain, la vache. tu vois oublié. un peu. Non, parce qu'il y a un truc qui m'a fait hit. Quand j'ai annoncé la Trackmania Cup en 2019, donc on était au Zénith de Strasbourg, ok Zénith de Strasbourg, 8000 places, la foule bat son plein, 40 degrés dans la salle, pas de clim. Oh, une horreur. Euh, voilà, et on est là et je dis, les gars, il y a un truc qu'il faut qu'on vous dise pour la prochaine Trackmania Cup, il faut qu'on vous en parle tout de suite. Paf, vidéo. La Trackmania Cup revient, blablabla. Bla bla. En plus, on était allé à Paris en 2017, donc ouais. le Grand Rex, donc c'était il y a longtemps, tu vois, euh, 2016. Et. Euh, et là, paf, Accor Arena, Paris, machin. Je vais au cocktail de la Trackmania Cup qui est juste après, parce qu'on invite toujours des gens, donc on fait un petit cocktail à, au Zénith de Strasbourg, tranquille, dans oh les backstage, okay. tu vois, au, dans une cave sans vitres. Et, euh, <rire> et je vais au petit cocktail. Et là, ma, ma chargée de prod me dit, euh, on a vendu 12 000 places. Et tu sais, je fais. <rire> et tu sais, j'avais quitté la scène il y a 20 minutes. Ouais, ouais. Je fais, comment ça Elle me dit, ouais, ouais, c'est Bercy. Et je fais, mais c'est combien de places Elle me dit, c'est 15 000, on a vendu 12 000. Ah. Et j'étais là. Oh, what the fuck, tu vois, ouais, Moi, je suis bouche bée. Ouais. Et je, je vais voir un peu Twitter, ce que les gens en pensent et tout, à ce moment-là, et je vois plein de tweets en mode « Ah, et du coup, il va faire le stade de France après ?» Et je voyais quasiment que ça. J'étais dégoûté, j'étais Ça devait casser, les ouais. J'étais dégoûté, tu m'entends En fait, je me disais « Ah ouais, donc en fait, les gens, ils sont même pas sur le truc de profiter de l'instant. En fait, ils sont tout de suite en mode « Ah ouais, donc en fait, il va aller sur la lune. » Et es là, mais attends, deux secondes, laisse-moi kiffer. Et en plus, trois ans de report, la Track backup, elle est après. Ouais, ouais, ouais, ouais <rire> jusqu'à l'année dernière. Ouais, hein. ça, ça, ça m'avait un peu fait chier à l'époque, ça, je me rappelle. Que j'étais allé au cocktail, 12 000 places, ascenseur émotionnel, tu sais, 12 000 places, wow, c'est un truc de fou, je vais sur Twitter, le Stade de France, wow, vas-y mais, euh, mais ouais, donc c'est effectivement, cette course au toujours plus. Mais en gros, moi, j'ai l'impression que le, le seul contre que t'as à, à ça, c'est qu'il faut réussir à tuer sa propre hype avant qu'elle ne meure elle-même. Et en fait, c'est un peu ce qu'on a fait avec Trackmania Cup, The Event et, et Zilan, où en gros, on a, on a dit aux gens avant que la dernière édition ait lieu, les gars, ce sera la dernière comme ça. Donc, profitez de celle-là. Et tu vois, il y a un youtubeur euh, récemment euh, qui... Euh, qui euh, je crois que c'est Seth Everman. Oui. Tu sais le, le chauve qui fait du piano. Tu vois qui c'est Je sais pas, je vois qui sait ça, Il fait des mèmes hein, parfois. Bon, on s'en fout. Et en gros, c'est un musicien. Et en gros, il a dit, je vais arrêter YouTube. J'arrête. Mais euh, j'arrête dans un an. Et donc, en fait, là, pendant toute l'année, bah, je vais me faire kiffer, euh, je vais faire les dernières vidéos, machin. Donc, profitez, ce sera cool. Et j'ai trouvé ça vachement malin. Hein. D'accord. Tu vois, de ne pas dire juste, les gars, cette vidéo, c'est la dernière, j'arrête, ciao. Et, et de dire, j'arrête, mais pendant un an, je vais me donner à fond, je vais sortir le plus de vidéos possible. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Et euh, du coup, je m'étais un peu inspiré de ça quand j'ai parlé du The Even, quand j'ai parlé de la TM Cup, où je me disais, bah, en fait, il faut juste expliquer aux gens. Et en fait, quand tu communiques aux gens et, et qu'ils savent vers où tu vas, je pense que c'est plus sain. Parce que c'est cool de créer du climax et de la surprise. Et je pense que c'est important, mais il y a aussi ce truc-là de se dire, euh, il faut quand même communiquer vers où tu vas. Et si tu fais ça avec tes transparents, j'ai l'impression que les gens l'acceptent mieux. Mais ça, c'est aussi un, genre ça, c'est quand tu sais où tu vas. Mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a des créateurs, ils naviguent à vue, ils savent pas où ils vont, mmh... même pour leur concept, même pour eux-mêmes. Ils seraient pas capables de te dire ce qu'ils vont faire dans trois mois, alors te dire qu'ils vont arrêter. Ou alors ne serait-ce que commencer à l'accepter. Ouais, alors là, tu... tu vois ce que je veux dire. Quand tu parles de l'arrêt, je suis d'accord. Ou de l'arrêt ou de, de, de, de, du dégonflage. Tu vois, de... mais, mais quand tu parles d'une grosse prod ou d'un truc, parce que moi, je te parle d'événements là qui, ont eu, qui, ont, qui en sont à leur cinquième, sixième ou ouais. dixième itération. La Trackmania Cup, c'était la dixième. Ouais, donc, euh... donc au bout de la dix, je sais où je vais. Il ouais. n'y a plus de surprises. Je sais où je vais, Zach. Ouais, <rire> non, je peux même non, te non. dire combien il y aura de circuits à cette après. <rire> <rire> je sais qui seront les vainqueurs, Zach. Ce <rire> bon, sera qu'un euh... comme chaque année. Donc non, euh... non, il, peut pas gagner, il a pas gagné à c'était dingue. <rire> euh, donc, donc voilà, donc, en fait, la dixième itération, tu sais. La Zilan 5 je sais. Le The event 7 je sais. Mais effectivement, là, euh, mandatory, tu me dis, dans trois ans, mandatory, je me idée, tu vois. Dans deux ans, même un an, j'en sais rien, tu vois. Donc, euh, pour les projets qui ont de grosses itérations et qui sont en plus faits de manière récurrente, bah, c'est bon. Tu vois, Zen, le mois prochain, ils savent où ils vont. Bah oui. Parce qu'il y a récurrence avant. Et dans 6 mois. Euh... <rire> non, si, ils doivent savoir. Bien hein, sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est bah, parfait que tu le lances sur Mandatory parce que c'était euh, au, au point du jour. Ouais. Il, il nous reste encore un petit 10 minutes. Après, je vais l'envoyer à Popcorn gentiment. Il est 19h20. On a... Ah oui, sinon, on va se hein. voilà, <rire> sinon Vraiment, les gars, quand mon téléphone sonne et que c'est Clément qui appelle, ça veut dire que. Voilà. Tu je tu dis oui, il arrive. Oui, c'est bon, je te l'envoie. Euh... Merde. <rire> plus sérieusement, euh, Mandatory, du coup, c'est un peu. Euh, bah, suivi c'est le projet avec un, un site des news une équipe valo ouais. etc c'est quoi un peu la volonté derrière et où est ce que tu te vois l'amener ça se passe comment avec l'équipe valo est ce que tu aimes le jeu au point où tu dois te, te développer dessus long, longtemps Est-ce que peut-être euh, un petit peu de regret de peut-être pas avoir eu un slot C'est quoi un peu le... Oh, c'est une question très pointue, là. L'état <rire> Là, pour, pour répondre à est-ce que je suis déçu d'avoir un slot, il faut quand même euh, se rappeler. <rire> Excuse-moi, de temps en temps, j'ai la mauvaise habitude de poser trop de questions ouais. en même temps. Non, non, non, mais vas-y. Alors, on va essayer de tout faire. Euh, déjà, euh, Valorant est sorti. Je suis tombé amoureux du jeu. Incroyable. J'ai jamais été payé pour streamer une seule seconde, je préfère le préciser. En fait, que... tu avais testé un avant-première à Dublin, je crois. Ouais, j'ai eu trop de chance. En gros, Riot m'invite à Dublin, ils me disent, on voudrait vous présenter notre nouveau jeu de shoot. Il n'y avait même pas de nom, c'était Projet A à l'époque. Euh, je suis invité, et je dis, OK, il y aura qui Ils me disent, euh, vous êtes que deux français, c'est toi et Alpha. Donc en fait, j'avais compris. CS, Overwatch. J'avais compris, tu vois. J'étais en mode, Ah ok, euh, vas-y, cool, machin. On n'avait rien vu du jeu, ça n'existait même pas. Euh, je vais à Dublin, locaux de Riot Games et tout, incroyable, normal. On teste le jeu. Moi je teste le jeu, je suis là, je regarde un peu autour de moi, tu vois, je regarde Alpha, Alpha il me dit ouais gros, <rire> lui il venait d'Overwatch, ouais. forcément un peu compliqué, il me dit il stressait hein. ça, je dis oui, donc, de là il né le même, et je regarde un peu autour de moi et je vois des gens d'organisation, tu vois, des gens de G2, des gens de machin, de... je fais ok, vas-y, il se passe vraiment un truc, je sais pas comment dire, j'ai senti, quelque chose, ouais. senti que la création d'un grand jeu, j'avais jamais vécu ça, et donc j'ai trouvé ça trop cool, ensuite on va dans la salle avec les devs, on était genre 20, on était 20 avec les trois devs principaux, et, euh, et ils nous disent, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous voulez apporter des choses au jeu Incroyable, tu vois, moi j'étais là, ok, je lève la main. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est... J'ai des <rire> choses à dire. Ah ouais, moi je leur dis, tu vois, je dis, moi j'organise des compétitions, je pense que voilà, le spec mode, le machin, c'est hyper important, comment vous allez faire, est-ce que euh, ça va être comme League of Legends, vous allez un peu fermer le truc, vous allez l'ouvrir, machin. Je pose plein de questions, le relou. hein. Et euh... <rire> mais, mais en fait, on était là pour ça, mais Oui, c'est fait pour ça, ce que veux dire. Et on reste jusqu'à 3h du mat à discuter avec les devs et tout, moi vraiment j'étais trop heureux. Euh... Voilà, et bref. Donc euh, le jeu sort et je dis j'aime trop le jeu. J'avais pas encore l'ambition de monter une équipe parce qu'on savait pas ce qu'allait devenir l'e-sport. On savait que c'était Riot Games, c'est donc solide. Mais pendant un an, Riot a laissé le champ libre exprès. C'était un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Ils ont ils ont pas voulu mettre un circuit tout de suite. Ils ont dit on fait un an où on laisse un peu libre, on voit ce qui se passe. Et euh, moi, je me suis dit, OK, j'ai trop envie d'organiser un truc sur ce jeu et tout. Donc, on crée le site Mandatory, site communautaire pour rassembler la communauté française et tout. On organise des cups, la Mandatory Cup. Euh, Riot dit, on va sélectionner euh, trois organisations pour faire les premiers tournois officiels Riot Games. Ils nous prennent dedans. Ça s'appelait la Mandatory Cup avec les Ignition Series. Ouais. Donc, trop heureux, moi, légitimé et tout. Donc, euh, trop content. Le Discord se développe. Il y a de plus en plus de gens qui jouent, machin. Et euh, à la fin de la première année de la Coupe du Monde de League of Legends, donc c'était en 2000 euh, 21, donc, fin 2021, je caste, euh, je caste de chez moi les finales des championnats du monde. Et en gros, il y a Gibbs, Hip, Moment, euh, Flora et euh, c'est tout, je crois. Bref, deux, trois potes que je connaissais d'ici et d'ailleurs, euh, on caste la finale chez moi. et En fait, à la fin du truc, je dis, ouais, en fait, j'aimerais trop avoir une équipe. Tu vois. Ouais, trop se lancer, là. Mais c'est même pas avoir un club. E-sport, j'étais en mode, j'aimerais trop avoir une équipe Valorant tu vois. Genre, je trouvais ça trop bien, machin. Et donc là, je dis à, pas à Moment, bien sûr, hein, je dis à Hip et à Gibbs. <rire> Je dis à Hip et à Jims, ouais les gars, euh, là si je vous dis on fait une équipe, je vous prends vous deux, vous prenez les trois jours que vous voulez, vous faites un projet, euh, vous, vous en pensez quoi tu vois Trop chaud, alors Hip il était en train de signer avec une structure, il était à trois jours de donner sa réponse, <rire> il, il devait signer avec euh, je sais plus avec qui à l'époque, et, et en gros il me dit, il euh, ok mais moi faut que j'envoie des messages là <rire> Et donc, en fait, il envoie des messages à deux, à deux trois potes, machin. Il dit, les gars, j'ai peut-être un gros projet qui se monte. Il faut, bon, c'est quoi ah, Je peux pas vous dire, mais c'est gros, machin. Enfin, c'est ambitieux, en tout cas. Je fais, machin, ok. Et ça, c'était en décembre. Et en janvier du mois d'après, on annonce Mandatory, donc un mois plus tard, en montant une équipe totalement à l'arrache, en mode, vas-y, on y va, let's go. Mais en fait, on connaissait les gens de la scène, on connaissait les devs, on connaissait Riot Games beaucoup, ouais. avec euh, le côté d'organisation d'Elan et de Riot Games, de LOL de partout. Donc, je sais pas comment dire, ça s'est fait un peu naturellement. Et en fait, euh, moi, j'avais un, un peu peur. À l'instar d'un camel de beaucoup cast et d'être lassé. Essayer de me dire, euh, ok, je vais tout cast, mais est-ce que ça ne va pas me cramer ouais, ça Parce qu'en fait, en fait, moi, en fait, la K-Corp, pour Kamel, c'est tout. Alors que moi, c'était un à-côté mandatory, tu vois. c'était pas du tout la même implication. C'était en plus de tout ce que je faisais. Et je me disais, est-ce que ça ne va pas être compliqué et euh, bah ça l'a été, hein, mais, euh <rire> mais, euh, mais on était là. Et surtout, je me suis vachement pris au jeu de, de commenter le truc. Et surtout, ça m'a ramené à mes, à mes débuts. Ouais, C'est ce que j'allais dit, à toi première Voilà, Moi, j'ai commencé, ouais, commencé en commentant du StarCraft. Pendant deux ans, j'ai fait que ça. J'ai joué à aucun jeu vidéo. J'ai que commenté du StarCraft. Et en plus, je commentais tout seul. Donc, vraiment, j'étais dans mon élément. Euh, la Trackmania je commente tout seul aussi. Enfin, je, je sais faire, je connais. Même si j'avais casté quelques petits tournois euh, avec des gens sur Valo et tout. Mais en gros, euh, je me suis vachement pris au jeu. C'était trop bien. Et euh, en plus. On a voulu lancer une équipe en, un petit peu en différence avec ce qui se fait actuellement dans l'ESport, où on n'a pas commencé en disant « on va se lancer, on va tout défoncer, on va tout gagner ». En fait, je me suis lancé en disant « j'espère que le projet durera, du coup on va essayer de pérenniser l'activité avant de penser au résultat ». Ok. Et euh, bon, c'est dangereux parce que tu n'es pas forcément ultra compétitif. La preuve, première, euh, premier championnat qu'on fait, on finit dernier. Donc 8 euh, huitième sur 8. Huit. Ouais. Ça fait mal. Et en plus, ça faisait mal parce que vas-y, Razor sans son équipe, ça fait un an qu'il joue à Valorant, qu'il nous saoule avec son jeu, machin. Je me lance, let's go, je commande tout, défaite, défaite, défaite, défaite, défaite, défaite, défaite. défaite, défaite. Huitième sur huit. Oh les, oh, les ambiances moroses. <rire> mais en même temps, il vaut mieux commencer d'en bas. Donc j'étais en mode, ok. Et puis les gens se souviennent pas. Mais la K-Corp, ça a commencé en Div 2, machin, parce qu'aujourd'hui la K-Corp, c'est sur le toit du monde. Mais pareil, la K-Corp, elle, elle a commencé petit, tu vois. Donc euh, je me disais, ok, vas-y, c'est pas grave, on y va. Et du coup, bah après, on a essayé de parler à des partenaires, essayer de, de suivre aussi un petit peu la montée des salaires valo, mais sans faire exploser le truc. Nous, on voulait pas participer à cette espèce de ouais. truc de « je suis un ancien joueur CS, je gagnais 20K ». Donc là, j'en veux au moins 15 pour valo. Non, non ça marche pas comme ça ici. deux minutes, attends, là, deux secondes. Ici, il n'y a pas de site de poker et de machin qui sponsorise et de, et de bitcoin. Il ouais, n'y a, de, de a pas de crypto et de site de cul qui nous sponsorise. Donc, si tu veux, les budgets, ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc, tu vas te calmer deux minutes. Parce que nous, euh, voilà, c'est flunch hein, derrière. Hein. Ce n'est pas, pas crypto.cz. Donc, calme-toi. Et, euh, et voilà. Non, mais pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc... Euh, donc on remet les salaires un petit peu à taille humaine pour les joueurs et en fonction de ce que rapporte le club, c'est-à-dire pas grand-chose, mais en même temps... On a essayé de leur apporter un petit peu plus, c'est-à-dire on est aussi une agence pour eux, ouais. un petit peu. On leur, on leur négocie parfois des OP, parfois des sponsors pour eux-mêmes, on essaie de les aider à streamer, on leur offre des bootcamps. Euh, tu vois, typiquement, on leur a dit... Il euh, y avait deux de nos joueurs, qui, que je ne vais pas citer bien sûr, hein, qui avaient une offre un tout petit peu plus avancée sur une autre équipe. Et on leur disait bah, « Regardez, nous, on a 200 euros par mois sur le salaire, mais en fait, il y a trois bootcamps prévus dans l'année. Alors que l'autre équipe, vous en avez zéro. Donc... » et donc typiquement voilà, ça, Sur gang, ouais. ça va peut-être pas vous convaincre, mais en tout cas, en team building, je pense qu'on sera plus fort. Et donc, on essaie de négocier avec des choses qu'on qu sait faire et qu'on peut faire. Et, euh, et voilà. Et après, bah, le truc, c'est que moi, je me suis beaucoup impliqué, surtout depuis la fin de The Event euh, dans mon équipe, parce qu'après, il y a eu euh, la, les championnats de France et après, il y a eu la Lyon eSport, donc de Valorant. Et euh, j'avais beaucoup plus de temps. En 2022, je me suis quasi, très peu impliqué dans le domaine humain de mon équipe. Évidemment, euh, évidemment que je leur parlais et tout. Bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait depuis l'arrêt du The Event où euh, je suis allé les voir en bootcamp. On a discuté. Je leur parle après les matchs, avant les matchs parfois. Tu manages un peu le truc, ouais. je, Pas je manage, mais en tout cas, on se parle beaucoup plus. Et il y en a certains qui sont devenus mes amis, etc. Donc euh, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué euh, ces six derniers mois pour Mandatory parce que aussi j'avais le temps et parce que j'en avais envie. Et je me suis vachement pris au jeu, donc c'est top. Après, euh, qu'est-ce que va devenir Mandatory dans trois ans Comme je te disais, j'en sais rien. Là, j'aimerais que Mandatory grandisse un petit peu et, et pas une étape euh, je sais pas si on y arrivera euh, soon mais j'aimerais <rire> actuellement c'est la ligue fr c'est ça actuellement on est en train de faire la ligue fr ouais et tu disais ah oui tu parlais du slot oh putain il est 19h30 euh, tu parlais du slot euh, on a fait une, on a postulé pour avoir un slot comme vitality et kacorp mais le slot c'était horrible enfin je vais pas rentrer dans les détails mais en gros on se disait presque presque hein, je vais pas non plus cracher dans la soupe mais on se disait presque que si on était accepté ça nous mettait un peu dans la merde parce qu'en fait ça nous faisait prendre une dimension trop rapide Okay. En fait, des, des clubs comme CACORP et Vita, c'est tout à fait à leur échelle. Et je pense que c'est bien qu'ils y soient et, et c'est cool. Euh, mais en fait, pour nous, c'était un peu tôt. Et en plus, euh, tu sais, il fallait des trucs genre... Euh avoir des locaux à Berlin pour envoyer l'équipe à Berlin. Fallait sécuriser une manne financière énorme pour les salaires, parce que Riot, ils veulent s'assurer que les joueurs soient payés, ce qui est super. Mais nous, c'était un peu tôt pour les salaires qu'ils demandaient, etc. Donc, il euh, y avait plein de trucs comme ça euh, qui, qui étaient un petit peu compliqués pour nous, notamment. Bon, les locaux à Berlin, c'était le grand truc on s'est ouais, dit, ouais. si on est pris, on est dans la merde de ouf. Parce qu'on va trouver une maison à Berlin. Ça, comment on va gérer ça Il va falloir un agent qui gère ça. Il faut quelqu'un qui parle allemand, machin. Nous, on ne parle pas allemand parce qu'il n'y a pas que de l'anglais tout. Donc, bref, ça, ça a été un peu la goutte d'eau. Et après. Euh, en fait c'est aussi que ça reste à notre échelle Mais tu vois moi j'ai toujours dit Alors je sais pas si ça restera le cas mais Ça me va d'être un club de formation pour les plus grands Ok. En fait ça me va c'est une position qui me va très bien. Et je sais que les gens, quand ils m'entendent dire ça, ils disent Ouais, ça manque d'ambition et tout. Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que, euh, typiquement, aujourd'hui, si on ne gagne pas les championnats du monde de Valorant, mais qu'à notre niveau, on fait partie des meilleurs et qu'on fait héberger des pépites qui après jouent dans des plus grands clubs et tout, en fait, ça me va, tu vois. Mm -hmm. Et au foot, il y a des clubs qui sont éternels comme ça, oui. qui gagneront quasiment jamais la Ligue 1 et qui pourtant sont en Ligue 1 depuis quasiment toujours ouais. et, qui, et qui se font choper des joueurs et tout. Et eh bien, moi, je suis un peu dans cette optique-là, tu vois. D'accord. Alors après, si on a la possibilité de monter, sans que ça mette en danger notre business model et la pérennité de mandatory, on le fera, évidemment. évidemment. Et j'ai envie que ça se fasse, tu vois. Mais rester un, un grand club à notre échelle, ça me va aussi. Mais le vrai. truc, c'est que je ne sais pas si ça restera comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi tu rigoles <rire> Parce que tu as dit euh, des clubs qui forment des pépites et qui gagnent ah rarement, oui ils ont dit l'OL <rire> Ouais, mais l'OL a pas toujours été comme ça. Hé hey, Cette fois champion de France, là. Respectez ah, regardez, un petit regardez peu. Le. Aucun club français n'a jamais fait ça. Fermez-la, bande de bâtards. Après, est-ce que, est que le foot, il y a 30 ans, c'était vraiment le foot C'était pas il y a 30 ans, c'était il y a moins de vent Hey, Montpellier, je vous ai la... vu dans le chat hein. Montpellier, la Ligue 1, Olivier Giroud 12, hein. Olivier Giroud Vélenda et consort, John Putain, Jourdain, bon, moins moi éponyme Jourdain. Mais... <rire> Effectivement. Moi, moi, la hype que Giroud, mais... <rire> Effectivement. Allez, on va terminer tranquillement, et là, je te laisse te dépancher, te, te, te, c'est ton moment. Euh, du coup, niveau projet un peu futur 2023, etc. Pour ce que tu peux dire, bien évidemment, qu'est-ce que tu attends Il y a quoi qui est prévu chez toi alors ce que je peux dire déjà c'est euh, rendez-vous à Popcorn ouais. Dans, dans quelques minutes, minutes, ouais, dans que je, minutes, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Euh, sinon, euh, je, je suis vraiment entré dans une année de sérénité totale après oh. cette année d'explosion de 2022. Ouais. C'est un peu l'année de la maturité, finalement. <rire> Les 33 ans. C'est un peu ça. c'est l'âge du Christ, après tout. Non, non, mais euh, bref, c'est un peu une année où euh, j'ai pu... Euh, en tout cas, ces six derniers mois. J'ai pu beaucoup réfléchir, j'avais du temps. Et ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais faire, vers là où je voulais aller... Euh, avec qui, comment, euh, voilà, dans, dans, quel, dans quel délai, etc. Donc euh, c'est une année que j'engage je, vraiment beaucoup plus sereine que l'année dernière. Ça ne veut pas dire que ça va, tout, tout va exploser sur Twitch forcément, mais, euh, mais ce n'est pas grave, je préfère viser la santé mentale. Okay. <rire> Un peu comme beaucoup de créateurs en ce moment. Bien sûr. Mais, euh, mais, mais encore une fois, euh, ce n'est pas du tout la fin des événements. Il va y avoir euh, beaucoup d'événements cette année sur ma chaîne, on est en train de travailler dessus. Et euh, voilà, il y en a déjà eu quelques-uns. Évidemment, il y a des choses qui plairont à certains, pas à d'autres. Évidemment, comme je passe une semaine à jouer à FF14 dans un chalet, je conçois que ce pas les mêmes personnes qui regardent, le, qui regardent la Z-LAN, par exemple, ou le z Event. Mais, ouais. euh, mais effectivement, ouais, on, on travaille sur plein de choses. Et on fait aussi plein de tests sur plein de choses. C'est-à-dire, on, on a essayé justement de se, euh, de se challenger sur des trucs un peu inhabituels. Genre, est-ce qu'on pourrait faire ça Est-ce qu'on aimerait faire ça Si on voulait faire ça, avec qui on le ferait Comment on le ferait Est-ce que là, on n'a pas envie d'intégrer des choses comme ça tu vois, On se pose des questions, de, un peu de trucs de renouvellement. Et, euh, et j'engage cette année euh, super serein et je suis trop content parce que là voilà je disais janvier février c'était un peu ma petite pause là mars on passe la seconde et après ça va être de plus en plus euh, crescendo bon bah les amis et sans se cramer sans se cramer je pense que vous allez avoir un niveau de hype qui va vous faire kiffer incessamment sous peu en tout cas on peut que te souhaiter une bonne année et un petit message perso pour terminer RPZ2 J'espère. Ça jour. arrivera, ça arrivera. J'ai dit que ça arriverait. Oh Juste, on n'a pas voulu donner de date pour pas trop chauffer les gens, mais ça existera. Je vous le promets. Let's go. Dans moins de 10 ans, pas de souci. <rire> Moi, Moi, ça existe. Ça, ça existe. Le, le 1 était trop délicieux. Tu l'auras, tu l'auras. Let's go, ça fait plaisir. Tu Bon, bah écoutez les amis, merci Zera d'avoir accepté. Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Enfin, plaisir. on a réussi. Enfin. Une on belle sera... heure et demie. Est-ce qu'on se revoit dans 4 ans On se revoit dans quatre ans. ce serait incroyable. Rendez-vous donné. Ah, incroyable. Allez. <rire> Rendez-vous donné, on se revoit dans 3-4 ans avec grand plaisir en pouvoir refaire le point et tu, tu, tu repasseras mais oh franchement toujours un bonheur de te recevoir 2027, et de 2027. Comme ça. Es je pars où on sera hein. c'est ouf hein. Là, on aura arrêté Zach oh, je pense qu'on aura <rire> arrêté <rire> En ah tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les amis. Pour ceux qui viennent d'arriver à la fin, comme d'habitude, mes rediff YouTube sort relativement vite. Donc, vous pourrez la voir de manière très rapide sur YouTube, gratuitement, en HD, peut-être ce soir. Sinon, demain, si le traitement nous torture. Zach Libre, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, j'ai la grande ortie qui vient. Mmh. Donc, ce sera très, très cool. 24e nice. émission. Donc, Incroyable. Et on a encore un, un superbe calendrier à venir. Le, le 21 mars. Ah ouais C'est une dinguerie je te le dis après en off. Ok. <rire> Ou tu sais quoi je, je te l'écris sur mon téléphone et tu leur dis à quel point c'est une dinguerie pour toi. Non mais tourne le téléphone dans le bon sens. Non, je, non mais je, ouais, tu faut as... que tu tournes vers là-bas. Je te l'écris à toi. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Ok, vas-y. C'est quoi Oh putain oh, C'est incroyable. Ah mais par contre, je pense que personne s'y attend. Ouais, pour, pour de vrai, personne s'y attend. <rire> non. T'es d'accord Oui. C'est incroyable. C'est. j'ai. Est-ce que je vends de la hype inutile ou il y a un fond Non, franchement, c'est incroyable. Bah, les amis. Mais c'est aussi très particulier. C'est particulier. Bon, en tout cas, on en discutera <rire> en temps voulu et vous me laisserez incroyable. faire l'annonce en temps voulu. Oh, dogs. Et j'espère. Eh, que... pas 4 heures avant celle-là. <rire> non, promis, promis. Hein Pas 4 heures avant. Bon. Promis. <rire> promis. Regarde, je vais les, ah, les. Ouais, menaces. ouais, Bon, en tout cas, ça, quand même, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci, ciao, ciao, ciao les amis. Bye bye.